Et c'est parti pour ce premier match. Nexa face à Alex Aguacil. Le euh, Monaco pardon, a besoin absolument d'une victoire pour se qualifier au play -off. Le Bayern doit aussi faire le boulot. Et s'il y a partage des points, ce sera Manchester United qui sera éliminé à Ali. Beaucoup d'enjeux. Euh, de retour, excuse-moi, je me suis absenté une petite seconde. Je t'en prie, je t'en prie. Je dis beaucoup d'enjeux, <rire> forcément, dans ce match. Ah bah là, la, ouais, ouais, ouais. Là, là après, après, ce qui nous rassure, c'est qu'avec une victoire. On y est. Bon, ah voilà. Avec une victoire, on y est. Une victoire. Et, et, et là-dessus, du coup, la pression est peut-être un peu enlevée côté Nexa. Oh, mais euh, L'équipe du Bayern, moi, dit Oh là ouais, les, les joueurs, joueurs du Bayern, Bayern. c'est n'importe quoi. Oh. C'est du... ouais. fort. Hein. C'est énorme ouais, ouais. derrière, excellent au milieu et impressionnant devant. C'est-à-dire que le point ouais. faible, c'est <rire> sur le banc. Je crois. Et, et, le, et le goal est stratosphérique. Oui, le goal est stratégique, c'est euh, Neuer, hein, peut-être un des meilleurs goals de l'histoire et qui est exé -exé -exé excellent pardon, sur le jeu. On va avoir donc le Bayern qui va jouer en noir et nous, on va jouer dans nos euh, couleurs traditionnelles. Engagement Bayern. Engagement Bayern. Toulouseau. Allez, daguer. Toulouseau, ça bizarre, incroyable. Attention Gnabry Gnabry l'a Attention, mort là. La frappe oh, quel loupé Quel loupé de Lewandowski qui aurait, pu, qui aurait dû Ali mettre ce but parce qu'il était tout Ouais, seul. ouais, ouais. Et il a tiré direct et euh, et ça arrive souvent des qu'on tire sans contrôle. S'il a pas le tir sans contrôle, le joueur dévisse assez souvent. Et bah tant mieux. Tant mieux qu'il est dévissé. Et Écoute, là pour l'instant... Euh, je... Euh, je suis très content que ce soit passé comme ça. Le pied sur le ballon hein, de la part euh, d'Alex Aguacil avec euh, Sabitzer. C'était je crois, c'était pas Lewandowski. Hein. C'était Gnabry. Attention, le centre fort Attention Oh, repoussé par Maripane, c'est pas fini. Ça qui Il commence fort, là. le Bayern il commence fort. Il met une grosse pression. En une truche, Sané, Sané Tolisso, le français, le Manu qui était pris. Le Manu qui était du bon côté. Il commence fort, le Bayern, il commence fort. Ah la la la. Allez, mon Exa Allez, mon Exa, rentre dans ton match. T'inquiète pas, mon gars, t'inquiète pas. On sait qu'il va y avoir des buts. Tu sais que t'as 9 chances de prendre Tant fort, ça va tourner. Temps fort, ça va tourner. Allez. C'est rien. Ça commence mal, mon Ali. On est un peu cueilli à froid là, mais Alex Agouassil qui, qui a très Et bien joué. C'est comme, comme hier, mon Lulu. Euh, là, ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus de calcul à faire. Les équipes doivent gagner des matchs. Il va y avoir des buts. Hein. Ouais, ce bien, match, hop. ça va se finir à peut-être minimum deux buts de Alors, chaque Je ne comprends côté. pas ce que le goal Manu est pris parfaitement. Je ne ouais, comprends ouais, pas que pas Nubel la, la repousse pas. là. Le... Ouais. Le bon, bon mais bon c'était à bout portant c'est bien joué de la part d'Alexa ouais. et ça fait ouais, ouais. euh, 1-0 1-0 pour Alexa Guacil, 1-0 pour le Bayern et on va bien sûr à chaque fois hein, suivre euh, le classement de près on vous tiendra euh, au courant par rapport au classement une pause qui a été demandée, qu'est-ce qui se passe ah Nexa un problème de touche ah c'est pas possible ça t'as pas le droit d'avoir de problème de touche à, à ce moment comment ça je sais pas on voit qu'il change son L2 ah, ah ouais voilà. il a le L2 il a sur, la, sur la, le contact des épaules. Alors qu'est-ce qui se passe alors, pour l'instant, très mauvaise nouvelle Ali, à l'heure où je vous parle, bien sûr, il reste encore beaucoup de temps et deux matchs, mais pour l'instant, l'ASM est dernier avec 8 points. Ah, y points y y a, il avait un problème, c'est pour ça que je me disais défensivement pourquoi ah, il n'y oui, assu... arrivait pas. C'est pas Nexa, ça, ça Mais pourquoi ça a ça. changé Ouais, Nexa, c'est un des de... meilleurs joueurs d'e-football pro en défense. c'est ah, pas grave, c'est pas grave, on lui laisse, on lui laisse un... un but d'avance, on... on démarre à 0, vérifie, voilà, vérifie bien tes touches, prends ton temps, t'as le temps de la pause, on sait que les pauses sont très longues sur e-football. Donc prends le temps de faire bien les choses. Bon, allez, vérifie deux fois. Hein. L'accélérateur qui est bien sûr ah ouais, ouais, Aïe, aïe, aïe. Non, il n'a pas oublié de mettre euh, ses touches. Hein. Il n'a pas oublié de mettre ses touches. Allez. Il n'a pas oublié de mettre ses touches. Ça a dû changer parce que normalement les touches ne bougent pas. Hein. Allez, allez. Vous allez voir. vous inquiétez pas dans le chat. Nexa, il va nous climatiser tout ça. Et je pense qu'on va avoir des gens qui vont quitter le chat très vite. Ne vous tracassez ouais. pas, allez, l'engagement <rire> pour Nexa, on a totale confiance en lui bah, Nexa justement, pour nous, Bayron, Bayron, Bah Maïron, Maïron, Maïron, le beau Manu Là j'en vois déjà qu'on a eu le petit sourire euh, jaune là, tu vois qu'ils se sont dit, ah, on aurait peut-être ouais. dû se Bah oui, oui, oui, taisez-vous parce que croyez-moi, vous allez avoir très froid dans pas longtemps, Kai Enrique, Kai Enrique. Allez c'est parti, c'est parti, Il va rentrer dans son match il est bien déjà re rentré oui, dans son match. Il est là, il est là, champion Caillou Henrique qui rattrape Kimich. Je suis à Kimich qui arrive à la glisser. Allez Roy, Sané. Sané, Sané en retrait vers Sabitzer. Oui, on sent déjà qu'il est un peu mieux défensivement. Sané, oui, il ne oui, pouvait pas envoyer le deuxième joueur, enfin, il ne pouvait rien faire. Levan qui va ouais. créer le décalage. Ah, il a bien euh, bien là, passé. Alphonse Davis. Superbe, superbe. Ouais. superbe. Bien, bien, mais, mais mal, re mal repoussé, mal relancé. Et on redonne des cartouches au Bayern qui joue très haut. Allez ce sera encore plus beau si, s'il si le fait en lui donnant voilà, un d'avance. Voilà, Marcelin qui est venu, grattez bah ce oui, ballon et derrière ça va aller vite, ça va aller fort, ça va aller loin, ça va aller peut-être jusqu'au but, c'est peut-être hors-jeu. Je sais jeu jeu, hors je jeu. Allez, moi, nous oh Allez, mon Exa Bouillez-vous la nuque Eh oui La clim est là Attention, attrapez pas froid, mettez un petit pull là messieurs dames Et <rire> Nexa qui vient rétablir la vérité ah, Allez, ah, je veux du Nexa dans le chat mmh, kid. Vamos <rire> Voilà Voilà, Nexa Sur deux actions, il a mis incroyable, le feu dans la surface et il a mis un but Incroyable Ah il a le goal Le goal qui, qui, qui est pris, le goal Manu qui est pris, mais malheureusement, il ne peut rien faire puisque.. Boadou joue ah ouais, très il a, très il a, bien il a, le coup. Il, il, il, il, il a très très bien joué. Ah, ça fait il un a zéro. Très, très, très, très bien joué. Ça sent un match incroyable, Ali. Je sens qu'on va perdre notre voix, mais c'est pas grave. On aura une oh semaine please. pour remettre Pour notre récupérer voix exactement. Au <rire> week-end prochain, le mardi débat, je pense qu'on va avoir la voix un peu enrouée. Ouais, ça va ou quoi bah, Bienvenue dans Bardi Débat, On ouais. va parler en, <rire> en On Paris tout ouais. Sébastien <rire> <rire> Allez, attention à l'engagement qui est toujours très dangereux et qui a été très bien joué tout à l'heure de la part d'Alex Aguasil, qui est un très ouais, bon joueur. Ouais, mais là il a ses touches, oh, là il a ses touches, là, touche. là ouais. il a ses touches, le Krakito Ah, il y a eu un, un, un petit, un petit geste de catch de la part de Joshua Kimisch Boost, comme tu as pu voir sa très belle carte. Ouais, la carte de Kimmich est, est magnifique. Hein. Elle est loin devant, face à Diata, qui va essayer de prendre le ballon de la tête. Ouais. Il y a Soule qui est immensément Soule grand et costaud. Qui est parti d'ailleurs au à Dortmund, normalement, hein. Qui est et parti, fort, Dortmund, ouais. Soule, hein. qui est rejoint Schlotterbeck, qui vont avoir une défense incroyable le, de à Dortmund. Oh Chouameni, qui a cherché euh, attends, attends. Myron Boadou, qui est très remu, enfin sur la pointe euh, de l'attaque. Et là, Chouameni qui fait une faute intéressante. Ouais, mais, mais tranquille, c'est pas grave. Malheureusement, qui prend un jaune, ça va peut-être être... Ça peut être relou il voilà, Va falloir faire attention. On est... Ça peut être relou ce carton jaune si tôt dans le match, surtout pour un milieu comme Chouameni qui est très physique Exactement. et, euh, et que sur des récupérations il peut faire euh, il peut faire euh, bah, il peut faire faute comme là sans le vouloir et jaune je trouve ça très très, très très sévère. Allez, grande chandelle de la part de Soule qui est repoussé par Maripane. Le contre non Sabitzer qui va récupérer ce ballon Gnabry attention Gnabry attention. qui est très agile attention. très bon. Ouais, bon, attention les vents, oh attention action Le tac oh Le tac incroyable magnifique. Il fixe ce tac Attention Boadou, Boadou, est-ce que... Attention, attention, on ah, Il va pas sortir N -York N -York N -York. Sort pas. Il va pas sortir Il va sort pas sortir va pas sortir Il défensif. Non, pourtant c'est va pas sortir Il Attention, ah dommage, va bien Il va allez, allez, va sortir Il Il a fait Il double, sortir Il Il va pas eu Il contact rapide. Mais il est là, Choameni. Ah, il met le feu dans la Super. Diata, tu l'as, oh, la tu l'as. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est dommage, belle passe. 25e minute. Oh, le tacle est magnifique, le ouais. retour du tacle est incroyable. Le, et puis la sortie du gardien en plus hein, qui fait qui Exactement, vient en fait, il vient long. lui couvrir complètement. Allez, allez, fille, il est au-dessus. Sofiane Diop, il est hey, au-dessus. Ah au au au ouais, mais au au dommage, la, la balle est mal donnée. Pour l'instant, il y a match nul. Pour l'instant, il y a match nul. Ouais, Ben qui fait l'effort capitaine. Super Ben Oui, capitaine, capitaine qui va servir au. dommage, c'est bien donné, c'est bien donné, dommage. Ou pas Mécan? Dommage, peut-être un peu plus simple. Il y a peut-être un peu plus simple. Un ou pas, mécano qui est énorme dans le jeu. Hein. Également. Ah ou pas, ou pas, est incroyable. Allez, ah Sofiane. Qui vient presser. Attention, il y a peut-être un décalage côté gauche qui est servi. Non, oh, le retour Super, de Marcelin Marcelin, C'est le joueur de Nexa. Hein. Ah, Marcelin, il vient faire le ménage. Hein. Ah, c'est son territoire. Ouais, euh, ouais. attention. Nabri Davis. Davis qui joue très haut, le double contact. Servi attention. à attention. Bien Super, défendu. bien défendu. C'est pas jeté. Ah, il a attendu le contrôle. Très, Très, très, très bien joué. Tranquillement. Beignéder, Beignéder qui Il est passé, il a mis les Il passe devant Oh là là, nous casse Hernandez On a un sous le. Nous casse Hernandez et ou pas Mécano. Pas Mécano. Et pas de l'autre côté. Marcelin. Je crois, non, c'est Davis. Ah non, c'est où Davis, qui il est passé, Bravo Il assassiné La Bienvenue Là Bien il va falloir le chauffage, il va falloir mettre un petit plaid sur les genoux Ah ouais, il y, y en a qui ont très très froid Après canicule d'hier, il y en a, ils, Après, ils ont un petit mistral sur la nuque là Ils ont rage quitte le live, je pense qu'on a, on a... Je pense qu'ils ont rage quitte le live, allez, ça, ça file Ça oh file lo, dans lo, sa chambre Il est là mon exa, Il est là Incroyable, incroyable cette passe, elle est tellement magnifique Et derrière le boulot Et comment il... Oh il enrume sous le... petit pont Oh sous le... Peut-être un peu de aussi sur le petit pont. Oh. oh, sous Mais euh... tac. Il, il a tac. Hein. Il, il a regardé le ballon. ah hein. oh là là Ça là fait 2-1, moi, 37ème ouais, minute. Super, JPL. Il y en aura toujours. Et c'est toujours un plaisir de les accueillir. 37 minutes ah, minute. 2-1 pour Nexa. Ah, il ouais. gère parfaitement septième but de la compétition. Hein. Et on n'oublie pas que, que le but qu'il encaisse, il n'a pas ses touches. Hein. Ah, sous le il glisse encore, exactement. Sous le il, ah, ouais. il... c'est le même, là, du mec qui glisse partout après... Euh... Il est sous Il, il est sous l'eau. <rire> ah, ah, ah. Pas, pas, pas, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, ah, c'est parti. Maintenant, <rire> il va falloir surtout bien gérer parce qu'un but d'avance, ce n'est pas suffisant pour se mettre ah, à ouais. l'abri. Et regardez classement en temps réel. Pour l'instant, c'est le Bayern qui serait éliminé et Monaco <rire> remonterait... A la deuxième place, bien sûr, il reste. Monaco encore. qui assurerait sa qualification. Exactement. Hein. Il, vu ce qu'on vous l'avait dit, il manque 3 euh, points pour euh, simplement passer devant euh, Manchester United. Ouh. Ce petit va me va m'arracher la voix. Hein. Il va m'arracher la voix, ce petit. Attention, ça, Boadou qui commençait à partir. Il oh, s'est arrêté. Oh, j ai j ai j ai ça, bien ça, tellement bien joué. Quelle c'est qu'elle passe cachée Ce petit Oh Ce est trop fort Fort Sam Il ça. trop fort Il beaucoup trop fort, ce petit Oui, Sam le, là, La célébration Kamehameha, ali. Kamehameha je, veux, je, la veux, la, je la veux, la célébration, Kamehameha Oh là là Allez Suivant, ah messieurs Suivant Une cryothérapie pour les rageux Une cryothérapie pour les rageux oh. Il <rire> fait tellement froid chez vous, les gars On les décongèlera l'année prochaine pour le prochain <rire> Football Pro <rire> Oh là là là là, là, là c'est oh, le bonnet, le bonnet qui oh, charbon là, bonnet charbon, ah, tu m'étonnes, oh, et tu sais les, les petites vestes avec les, les chauffages à l'intérieur là au cas où, <rire> comment, on dit, euh, comment on dit clim en espagnol là parce que, climatisation, ah, la gla gla, gla gla gla eh ouais mon gars, eh ouais mon Alex, ah c'est bien, c'est Monaco ici, c'est bien parce que, euh... Euh, deux buts d'avance, c'est beaucoup plus serein alors qu'on ah avait, ouais, ouais. avait un petit bug euh... d'affichage avec les fait, Ils les étaient sur l'écran de Nexa, Nexa qui joue ah. en, en blanc ah, et oui, d OK. Très bizarre. Okay. Très bizarre. Oh, une belle animation de Ben Yedder, là qui a, qui a fait le dauphin, qui a plongé. Leroy Kimich bien joué. Alors, Attention, euh... Kayon Riquet. Ça fait mi-temps Ali, mi-temps avec euh, 3 1 doublé de Boadou, but du oh capitaine là, là, là, là, Ben euh, pourtant on a 37% de possession mais... Euh... il ouais, n'y a pas, ouais, pas besoin de plus. Hein. Y besoin de il n'y a pas besoin de plus. Il joue en 5-2-3. Ouais, on va comprendre. Peut-être... Besoin de victoire, mais on ouais, va comprendre après. Euh, c'est un, un pari, c'est un risque. C'est le capitaine. <rire> Qui, euh... Peut-être qu'il devrait mettre Kid <rire> <c 'est> Jeff. <rire> Ah, mais c'est magnifique, c'est ça qu'on veut. Job ah, qui là, récupère là. le ballon, peut-être sur l'angle. Un peu, parce un que un peu on... de réussite aussi oui, pour notre Nexa. Ah, on demande que ça. Va. Attention, c'est pas fini. Allez, mets-nous mets, mets, mets le troisième, Nexa. Mets-nous le troisième. Mais qu'est-ce qu'il défend Et bien en fait est incroyable. Il est, est incroyable. Il troisième, est incroyable. Meilleur, troisième meilleur buteur à égalité avec euh, Urma. Vesh. Ça va être dur d'aller rejoindre Palma. Et les gars, hein. faut pas oublier que c'est le deuxième plus jeune de e Football Pro et c'est sa toute première participation Exactement. alors je veux le M je veux le V et je veux le P pour ce joueur en sachant si, que s'il si, si, si valide ce score bien évidemment en sachant que sur la première journée victoire 3 points deuxième ouais, match. qui sauve la S Monaco un qui... ouais. point et là pour l'instant victoire donc il nous aura apporté 7 points ce jeune homme et donc bien on sûr. pourra lui dire un énorme merci mon Exa. bien sûr mais la compétition n'est pas finie mon Ali et le match surtout n'est pas fini, on est à la 51e le Attention, deux buts d'avance, attention au corner, Kimich, Zoule, tout ça là. Attention. Il a allez Badiashid, c'est pas fini. Regarde, regarde, regarde, regarde, il est libre devant. Oui, il est libre, Ben. Il perd le contrôle. C'est dommage. C'est dommage. Ça veut dire qu'il est très bon. Ça veut dire qu'il est très bon avec le Bayern. Ouais, bien dégagé. Ouais, sur... Sabitzer est, est souvent joué. Attention, encore une fois là. Yatta, il y a la Diatta. Il la touche, touche là, touche là, touche là. Il la touche touché. là, touche oui. là. Oui, touche là. Allez touche là. Là. Aurélien, tu as Meni. Allez tu as Meni côté droit. La fin de Yatta, qui part. Ah, il l'avait servi. Toi, moi, c'est bien vu. C'est ce hein. que là il y a. Il a Et... Cette vision de jeu quand même. Il y a une supériorité côté gauche. Supériorité de Gnabry. Gnabry, Gnabry, Gnabry, talonnade pour Davis. Bien joué. En En fait, il avait joué. Il avait tout vu. Il a tout vu. Il a tout vu, c'est l'oracle, ce petit. Là, il joue de son corps, il joue de son corps C'est magnifique, ça ah, oh là là, là, C'est magnifique là là, là là, là, là, là, là, Allez Nexa, le Saiyan au cœur pur <rire> C'est beau <rire> Changement de la part... C'est Gohan, euh... ce petit. C'est Gohan Changement de la part du Bayern, Ali C'est Sang Gohan Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il fait rentrer... Euh... Algossil ah, là, il regarde, il regarde sa compo et il... Bah, il change juste Coman C'est le, le poney glyph dans One Piece, pour les suiveurs de One Piece <rire> à la <'info. rire> tu, tu as Méni. Allez, tu as Méni qui, qu aller... ouais, qui va aller mettre un long ballon, je pense. Parce que non, il préfère faire redescendre ses joueurs. C'est vrai que c'était dangereux <rire> là. Hein. Euh, 3-1, euh, un but de, du Bayern, ça fait 3-2, et ça met, euh, ça met vite la pression. Donc faut faire attention. Ouais. Faut pas s'enflammer. Et surtout qu'on se rappelle que le week-end dernier, euh, il s'est fait re Bien, ouais. reprendre deux buts euh, par Bien défendu ou... encore une fois, mais. Oh là là, il a fait un geste en avant avec 10 assis, ensuite il a couvert et puis il a vite Ouf. changé de joueur pour aller intercepter la balle. Magnifique. Ouais, attends, ça s'est passé, Gnabry. Attention, ah, super, super. Badiachil. Ouais, on a des gros défenseurs super. sur le rocher Très bien. En oh là là, regarde ce que je t'ai ce que je t'ai dit oh. tout à l'heure. C'est travaillé. Ça a été bossé. Hein. Elle est pas loin. Ça a loin. été bossé. Il en faudrait a été un petit bossé. quatrième. Il en faudrait un petit quatrième. Non, je suis pas frileux. Je... Oh le risque. Oh le risque. Oh le risque. Oh le risque. C'est un bien le coup. J'ai envie d'être tranquille. C'est un bien le coup. C'est un bien le coup. Et c'est bien joué, tu as tu as tu vois qui va patienter 65e. Donc il, donc... A, il a, le temps, il attend vais. un bon appel, il attend un bon appel. Et il y en a pas, il choisit de repasser derrière. Dizassi. Il attend les appels. Il y en a pas. Ouh attention, oh là, attention, oh dommage. Ouais, attention, attendu, bien fait, Sagnabri. Attention, il a essayé de faucher. Il y a un 3 contre 3. Attention, voilà, il lui bloque. Ah, dommage, Allez, faut sortir de Super, super. C'est pas grave, super, super. Et heureusement, ce n'est pas Chouameni qui fait la faute, qui avait déjà un jaune, c'est Marcelin. J'ai vu le nom de Chouamini en bas à gauche. Yoshua Kimmich. Yoshua Kimmich. comment il va la jouer Il y a Davis qui fait l'appel, il y a Gnabry qui fait l'appel, il y a Sabitzer à côté, il va la jouer avec Sabitzer, peut-être à deux. Mais Diata était allé presser. Ouais, on récupère le ballon très vite, magnifique. Et attention, peut-être, il y a l'appel. Diata qui va vite, il y a un contre 2. Il y a un contre 2. Il y a un 3 contre 2. Il est contre 2. Ouais, faute Très bonne faute. Il y aura pas très aura très pas bonne penalty, faute. mais là, ça mérite un, un, un jaune, là, un rouge. Ça un, mérite là. un jaune bien orangé. Je sais pas si tu es d'accord, mon Lulu. Ah moi, je suis bien sûr. Expulsion du territoire. <rire> mais je crois qu'il n'y aura rien. Je crois qu'il n'y aura rien. Et on voit, regardez je le banc. Le banc, on voit qu'il y a, y, a, y a quand même du potentiel. Il y a souvent les mêmes entrants. Il faut qu'il ouais, qu fasse rentrer euh, Fofana. Folland, bah, bon, Golovic qu qui va fait. rentrer, Fofana qui va rentrer. On va surtout éviter que Tchouameni prenne un rouge, évidemment, hein, puisqu'il a déjà un jaune. Bien sûr. C'est chaud. C'est chaud. On a chaud. Il fait chaud. On a la canicule. Nous, on n'a pas la climatisation. Ah oui, il est passé à 3 def. Euh, Alex Agouassil, il passe de 5 à 3. Bon courage à lui pour pour contenir les vagues. Parce que il va se manger un tsunami. Il va se manger des vagues à 4. Golovin, Folland, Ben Le tsunami qui va prendre. Allez, comment il va la jouer Comment il va la jouer Remettez-nous plein. C'était magnifique Et on a fallu voir un franc à direct, ce qui est très, très, très rare, moi. Oh là là, mais... Wouh la progression de ce joueur qui était déjà très fort, mais bah en fait il est rentré dans le football pro comme étant un des meilleurs joueurs de e football pro. Ah, il... C'est incroyable. Dominé de la tête et des épaules wow là le, le joueur espagnol wow du club allemand. Wow oh, oh, et oh, encore rien. Tellement un, bien joué. Il y a un énorme arrêt du gardien. Ah, et la balle qui, qui lui revient bien dessus, mais mais mais, mais, mais c'est tellement bien joué. C'est pas Neuer oh. d'ailleurs. Hein. C'est pas Neuer Non, ou... non, non, ils font, pas, ils font pas jouer Neuer. Et tu sais pourquoi Parce que justement, même de base, si tu laisses l'équipe titulaire de, du Bayern, ah, et, bah, tu as, et bah tu dépasses les 2300, oh, sans même les booster. donc Nexa, ils mettent euh, ouais. MVP, ah là, là, là. Nexa, zéro défaite exactement. Je veux Nexa 2022. MVP, je veux une propagande Nexa MVP, les gars, sur Twitter. Sur... Ouais, sur Twitter. <rire> je veux une... Sur Twitter, je veux une propagande Nexa MVP ah, et ne... Kodami. Ouais, grave. Et, attention, Et vous taguez Konami, il pas... est football pro, les gars. On l'a dit, Alex Agossi, bon courage à 3 face à, à nos à nous, nous, nous attaquants. Et 4-1. Et en plus, c'est bien. Écoute, pour le goal, la verrage, c'est pas plus mal si on peut euh, très bien. enfoncer le pour coup. Le, pour le titre de meilleur buteur, s'il peut encore lui en coller euh, 3 ou 4 pour nous, euh, bon, ça nous enlève un peu. Ça nous irrite les cordes vocales, mais, mais rien à foutre. Ah, tu Honnêtement, call, là, rien a, à foutre. Tu avais annoncé que pour toi, il était euh, largement au-dessus. Volant, peut-être large, Kevin large, Volant, large, allemand, allemand il il va va mettre... qui <rire> bien donné. Putain, mais qu'est-ce qu'il est fort! Et Nexa qui nous qualifie pour les playoffs. Mais du coup, Guy Fera et Walid vont pouvoir aller et, faire et, le Et dis-toi que le seul but qu'il prend, il a pas ses hein. Oui. <rire> non, mais est après, ça qui est choquant. Mais tu peux mettre 6 des attaques, Alex. Jamais tu marqueras. Guy Fera et Walid qui vont devoir aller faire le boulot pour pourquoi pas aller choisir. Chercher, chercher la première, la première place, place. Hein. Non, non, Il essaie de lui mettre un grand Ouais, c'est bon, il est... Il, <rire> il, il, est il est. il est cochon. Il, il est, est cochon. Chaud. Ah, Il a raison, écoute. Euh... Oh là là là là voilà. Et là, il joue pour oh, le il public. Allez, ah il, joue, mais, il joue pour mais les mec, fans. Il a oui des années, il il il pour a des les années lumières. My il a Ron, des années lumières. Oh là là là là Le Manu qui le sauve. Mais Alex est le petit de Nexa aujourd'hui. Il lui tient la poche. là Ce qu'il lui a fait là encore une fois. Et Ulrich qui est venu sauver la patrie là. Corner. C'est pas fini. Démonstration de Nexa. Sans enflammade bien sûr. Mais Nexa, a prouvé, ah, <rire> Nexa a, trouvé, a prouvé sur ces trois matchs. Nexa a trouvé, sur ces trois matchs qu'il était là, qu'il était fort et qu'il était. C'est un des meilleurs joueurs de l'eFootball e football pro. Exactement. Il aura. Tu ouais. lui parles pas d'âge, hein le... tu sais le football il a changé. Moi, Ali, avec Nexa. Le il football, football il a changé. Le football ouais. a changé avec Le football il a changé. Le football a changé. Nubel, on va faire tourner. Monde de TPMP qui garde la défense, moi des casques. <rire> On va faire tourner tranquillement. Hey, le chat, je vous aime, vous êtes les meilleurs du monde. Et regardez le classement. Vous pour êtes les meilleurs. On est deuxième, on est passé. Deuxième devant et qualifié. Vamos Et est-ce que euh, la Oh, Mais il ne laisse même pas dégager en... Hein. <rire> Est-ce que la prothèse ne se réaliserait hein. pas à Je crois qu'il peut l'attaquer en justice pour harcèlement moral. L'élimination du Bayern qui pourrait oh, se là, profiler là, là, là. et du coup, on ah, bah... content pour Manchester, on va pas se mentir. Mais ah, bah, il va y falloir y a Cam, que derrière, Cam, Cam, là, hein. ouais, est très il content. Il va falloir qu'il fasse le boulot derrière. Hein. La Cam c'est Kamsonil, ouais. Ostribuch qui sont à fond derrière Monaco. Les ont mis un maillot de Monaco. Ils sont en train de dire Dagueno. Ah, on, on, on, est, on est tous rouges, ils disent. Allez, rouge c'est rouge. Abrégez les souffrances s'il vous plaît. Ouais de, ça y euh, est, c'est fini là, la bête genre de blessée. Bayern, euh... Ça sert à rien. Il n'y arrivera pas. Bien Allez, peut-être euh... un euh, le but le but même cadeau et, et encore. C'est pas... ciao la qualification de l'Est Monaco On est là les frérots On est là qui les frérots Corrige Alex Aguasin On est là 4-1 et, et, et qui qualifie comme tu l'as dit avec, Mais quel crack En ayant dominé largement ce, ma Ouh ce match 9 tirs 6 Il l'a assassiné Il l'a assassiné Alors maintenant les, les amis, l'enjeu est différent Puisque maintenant on va avoir Ferra et Walid Qui vont devoir jouer pour aller chercher la première place, on est qualifié sûr et certain, mais il y a quand encore de l'enjeu puisque le Bayern ou Manchester United vont forcément être éliminés suivant mmh. ce que vont ouais. faire euh, nos joueurs. Là, et... et là, c'est une des deux meilleures équipes in-game qui va être éliminée. Hein. Et c'est exactement la petite. <rire> Fénix, <rire> <rire> je ne sais pas si je peux autoriser le message, je vais le rejeter, mais... Elle sera sur ma chaîne, non. les amis, vous aurez les redifs sur, sur la quoi. chaîne de Lulu de les rediff sur ma chaîne pour revivre ces deux matchs, enfin, ces deux confrontations entre le Manchester United et le Bayern, commentées par vos serviteurs, Ali et moi-même. Et encore Exactement. une fois, on revoit les, les occasions. Ouais, C'était oh, couvert mais... par... Merci, un... merci la s Monaco de nous permettre de vivre ça. Merci, la S Monaco. Merci, Coco. Merci Je tiens SF. à dire merci à, à, à la S Monaco. Et tu vois, tu te demandais s'il n'était pas en jeu, mais en fait, c'est sous le... Non, ah, non, le non, il est couvert par le... Défenseur à gauche. Allez, Bravo, bravo, Renaldinho, bravo à ton fils qui a vraiment fait le travail. Ah Rinal, qui m'a envoyé, euh... Reynald, tu permets que, que j'en parle qui m'a envoyé quelques messages avant. Euh, je lui ai répondu par deux messages. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Eh ben bah, bien vu, bien vu. Et euh... cool, moi, Ali. alors Ali, tu as tout call. Cool. Voilà. Et je Si tu vois éliminé de ce groupe A entre Manchester United. Attends, attends, et au niveau et des Bayern. points, on est comment là Au niveau des points, eh ben bah, c'est très simple. Au niveau des points, je vais te dire ça tout de suite. Pour l'instant. Euh, Manchester United Ah non, ça, attends, ça a pas été mis à jour, excuse-moi Pour l'instant, euh, le Bayern a 7 points Manchester United a 10 points Donc le Bayern doit Et la doit... différence, buts, et la différence bah... de buts. Moins 5 pour le Bayern, donc le Bayern doit au moins faire une victoire ouais. à nul Une Bayern victoire éliminé. à nul Bayern, Bayern éliminé. Bayern est tu à la... crois, hey, Je vais te dire un truc, tu crois que Walid euh... différents... C'est des joueurs C'est des joueurs qui sont là depuis un moment hein. Donc Walid, tu crois qu'il va laisser passer le Bayern Exactement tu crois qu'il va laisser passer le Bayern Le Bayern Jamais qui l'année de dernière la avec ce même roster avait déjà été sorti. Euh, euh, je crois qu'ils n'avaient ouais, pas été au playoff l'année dernière. Hein. Donc, Walid, Walid va éteindre tout espoir du Bayern sur le prochain match. Vous allez voir. Ah Bravo à Reddy. Oh, C'est beau, Anto. quel beau geste. À Reynaldinho. Quel beau geste Il le mérite, il le mérite. Quel beau geste Bravo Ra Anto, bravo pour ton l dernière, hein. rappelez Rappelez-vous l'année dernière, Ali, le Bayern Munich avait cru être qualifié pour les playoffs jusqu'à la dernière minute, et en fait, non, ils avaient été éliminés. Donc, ça fait deux années de suite de contre-performance pour le Bayern Munich. Félicitations à Nexa qui a vraiment fait un gros boulot, comme on dit. Il lui a fait le boulot. Il lui a fait le travail. Il a qualifié le. Ah, il a tué. Je suis désolé, j'envoie un message à Nexa. Je suis désolé. Hein. Il a qualifié. Je suis, désolé, je suis désolé. Il a qualifié Monaco. <rire> mais Ali, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que Ousma et Fera fassent le travail pour nous ouais. propulser à la pour première nous, place. Vous allez, pour nous aller à la première place. Ouais. Et aussi, on ne va pas se mentir, on va avoir, on va penser à nos amis de Manchester United pour sauver Manchester United et Ce que j'ai envie de voir euh, le week-end prochain. L'interview, euh... euh, vous voulez une interview ah, On aura une interview à la fin les amis, De, on essaiera d'avoir une interview. On, on va vous offrir ça les gars, on, on, va, va, faire, on, va, on va, va tout, tout faire, faire pour faire. vous offrir ça. On va tout faire, mais pour l'instant c'est pas fini les copains, C'est pas fini. Cette confrontation n'est pas terminée, il reste deux matchs avec en Est-ce que Nexa va avoir le maillot le plus acheté de l'histoire de, de l'e-Football Pro ah, ali, Alors, de... On va se faire du merch, dis-moi dis tout le monde Il y a de l'enjeu encore. Ah, bah là, il y a la là, première place, il y a l'élimination. Là, t'as des matchs incroyables, c est, c est mon, mon pas... Lulu. Hein. Là, le Bayern a une pression énorme. Parce que pour Mais le, le ils Bayern perd ce match, c'est fini. Exactement. Le Bayern ouais, perd ce raison. match, c'est fini, mon Dieu moi qu'ils prennent un point. Ils, ont, ils sont obligés, et, et, et, et, et je pense qu'ils le savaient, ils, ils vont envoyer Mestré, qui va se confronter à Walid, j'en ah. suis sûr et certain. Sachant que normalement, l'ordre les, les, les or, est, est donné avant. Ouais. Donc, euh. Ah, c'est oh, beau, Renaldinho. Trop fier du fiston. C'est un beau cadeau pour ah, la fête ah, des pères, Exactement. Un ah, très beau cadeau. Et oui, c'est la fête des pères aujourd'hui. Très, très beau cadeau. Ah, ma, ma petite fille m'a fait un bisou euh, hier j étais, j étais Ah c'est euh, mignon ah, Mais voilà. hier c'était pas hier, c'était aujourd'hui des pères. Ouais mais c'était hier à minuit ah. toujours, euh, Et on revoit le classement du coup Celtic premier avec 16 points, Monaco second avec 11 points Donc potentiellement ah, bah, ba ba Bayern perd le match c'est fini Parce oui. que moins 5 qui perdent ils vont aller encore dans le négatif Et j'en vois pas <rire> Je ne vois pas le Bayern mettre plus de 6 buts à un joueur de l'AS Monaco Et puis euh, Monaco, à Monaco à 6 points euh, D'être premier Donc si on gagne nos deux matchs, on est premier Bon c'est compliqué, on va pas, <rire> pas se mentir c'est une tâche très compliquée, mais qui n'est pas inaccessible. Surtout que pour l'instant, le Bayern a un petit peu la tête sous l'eau. Ah bah, le Bayern, c'est compliqué. Il va rester Et José, je... Ali, bah. il, va, il va rester mestré. C'est quand même des, des, des, des bons morceaux, des bons joueurs. Ton, ton pronostic pour toi oh mais Mon pronostic, je te l'ai dit. Euh, Walid va les éteindre. Walid okay. va, va, va couper la lumière. Et Giffera, euh, wa Walid va arriver et Guifera va bah, voilà il va arriver peut-être sur le match à la fin. Euh... Après c'est si Walid joue en deuxième. Hein. Je pense que c'est Walid, wa Walid va, va jouer arriver, il va débrancher ouais. tous les câbles, Je toute la lumière. Que... Stop. <rire> il va aller au compteur, il va couper. Ah, le... Exactement <rire> compteur, désolé vous avez pas payé la facture. Ah, le stade du Bayern, euh... paf dans le noir. Allez hop, fini. <rire> Allez, on attend que ça, on veut ce deuxième match, on est dans l'arène nous, on est là, on veut du combat, on veut du foot, on veut de l'e-football. Allez trêve de blague, les gars, les gars. Si, si dans le chat, il y a des gens bons sur Photoshop, faites-moi juste un petit montage. Je veux voir ça sur Twitter. Un montage avec Nexa en, en en, en, mec qui règle la clim, <rire> s'il vous plaît. Je veux que vous, vous nous trouviez un truc comme ça. C'est un génie. petit crack dans le chat. Et ce apprécié. sera, et c'est Walid! Kabil euh... contre José. Oh là, José. Aïe, aïe, aïe, ah t'es pas aïe, aïe. bien quand t'es face à Walid ah, euh, José là il... Ah là t'es pas bien tu te dis euh... Ah Jojo, Jojo ça va pas être euh... En plus tu joues Walid et tu te dis si je gagne pas si je... ou ouais, je si fais je au... au moins match nul c'est fini fini Pipo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est à la maison le troisième match il sert à rien non, non, je ne m'asserrai pas les gars, je ne pas, je m'asserrai après ces deux matchs parce que là, Walid va gagner et Guy Fera va avoir <rire> la première place entre ses mains et il va y avoir du suspense jusqu'au bout les amis. Donc, ah euh... ouais Sam, ça, ça, honnêtement oui, honnêtement oui parce qu'avant cette journée, on n'avait que 3 points, ouais. même si on avait confiance et même si rien n'était joué, on était quand même euh... forcément, forcément, il <rire> y a ce petit truc tu vois. Allez c'est parti Mettez nous le match S'il vous plaît Arrêtez avec ce, ce suspense C'est intenable Nous on veut que ça rentre dans l'arène On veut que ça se batte Je suis bien là Je suis bien Je suis chaud Ali Walid va faire le boulot Et derrière Guy Fera Va devoir conclure cette journée Mais attention hein. Attention parce qu'on a vu Que Walid a ah, déjà été en bon. difficulté Sur la première journée Walid a, a perdu ouais. Walid, euh, Walid est trop fort peut perdre des matchs le tort, le tort. Walid est trop fort Je suis d'accord Je, avec je toi. te le dis Walid Mais est... attention Attention Mais quand même. ça peut, peut arriver bien sûr Mais faire le boulot et là, si. Non, mais attention, parce qu'on rigole. Mais si Walid avait la main de chance de perdre ce match, bah du coup, Guy Ferra. aurait oh, la pression pour assurer qu il qu il gagne, la deuxième place, bien sûr. Ouais, ouais. Qui gagne pour éliminer le Bayern. Est-ce qu'on euh, qu veut tous qualifier Manchester United. Et je ouais, que... on veut voir Cam ce prochain eh tour. Oui, ce prochain je pense tour. que c'est pareil. Monaco, là, on veut tous que Manchester United passe. Il règle bien ses touches. Ouais, exactement. Exactement. <rire> ah ouais, là, réglez bien vos touches. Moi, je fais des petits étirements, là, parce que je ah, sens que ça va être clair. Ça ne pas chide. de vous, hein. Ah, je sens que ça va être très chaud moi, Très belle fait... boîte, d'ailleurs, il football de derrière. Très belle boîte avec euh, je, des je, points à gagner sur mon Twitter. Le tirage de sort sera fait demain. Il y a plus de 600 participants. N'hésitez pas à aller euh, oh, participer, retweeter, etc. Il y a 12 000 points et c'est parti, moi, Ali. J'espère la recevoir bientôt. C'est parti avec... Euh, <rire> mais qui euh, <Josécto rire> trois défenseurs. Trois défenseurs Alors, attention, attention, comment il... Oui, oui. C est, c est tu la... vois que ça se joue vraiment au poil de... Au poil, hein, ça peut très On est à 2300, être... euh, la note, hein. La note est à 2300 piles. Oui, puis ça peut très bien être la formation principale et qui joue en, en secondaire. Hein. Ouais. Mais en tout cas, euh, bah c'est une belle compo. Hein. C'est sur le papier du Bayern. Walid mais... qui reste dans du classique, Fofana, Fofana mais en Mais Ça boost. veut dire que tu acceptes le 3 contre 3, Ben Yedder, Boadou, Diata face et, à et, Hernandez. Et, et quand tu connais la, de la qualité de passe de Walid et la vision de jeu, ouais. qu'il arrive à mettre un de, ses, un de ses joueurs sur orbite en 3v3, c'est fini. On connaît, hein, passe opposé. Hein. Les grandes passes opposées, euh, ça ouvre tout. Et derrière, euh, c'est open bar dans la surface. C'est ce qu'on veut voir. Aucun joueur boost, ouais. Aucun joueur boost dans cette équipe de... du Bayern. Hein. Mais ne peuvent ont... pas, mon Lulu. Ils ne peuvent oui, absolument vrai. pas. Ils en vraiment besoin. C'est catastrophique. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont besoin. Ils sont déjà boostés. <rire> c'est déjà des monstres, mec. Allez. On va voir le Walid qui a fait le travail tout à l'heure face à Kams Allez avec mon Walid. Match, Allez, match, Walid. peut-être le meilleur match de e football Pro qu'on ait vu. Ce Walid-Kams de tout à l'heure, ce Monaco-Manchester United. On veut le même niveau et s'il si est au même niveau, il va être très très dur à aller chercher. Très très dur. Et c'est parti mon Ali. engagement pour doute. Walid qui va la jouer à fond. Il va, on va, il va y avoir une occasion. Ah non, bien défendu ah, et hein. il joue bien à 3 def. Il joue bien à 3 def, très oui, offensif. On va voir ce que ça va donner. Niroj Sané. Sané qui est bien suivi par Golovin et qui va ben récupérer Golovin. C'est ça le Tsar. Fofana qui écarte. Marcelin. Marcelin, Marcelin. Marcelin. qui aurait été bon, Marcelin Marcelin quand on euh... les gars, euh, c'est Nexal a magnifié hein. Nexal a magnifié le Marcelin. Ouais. Oh, bien vu, bien vu. Allez Golovin, bien vu. Moi, Allez, parce vrai, ça, que là, hein. C'est bien cadré de la part des gens du Bayern où sur Oh soit, oui, Golovine, Oh oui, non non non non. non, Et, non, non, non, non, et Golovine, le super Cancel, cal... bien joué. Goladi et je te dis la la vision c'est quelque chose. Bah donc il va rejouer peut-être derrière, non il préfère y aller, il a tenté le centre Et il centre. a son corner, il a son corner Exactement Alors on va voir, et l'expert des corners Il va peut-être nous sortir un, un petit, un petit tour, tour de jouer. magie de son chapeau Golovin qui va la tirer, ça va être sortant Comment ça il va la premier photo, oh, attention ouais. Repousser mais c'est récupéré Ça c'est dur, on n'a pas les bons tireurs euh... Côté Monaco, oh, ça a été arrêté un petit coup franc, pourquoi pas Golovin. Golovin, qui travaille des gauche droite, c'est bien suivi par Knabry. Oh là, mais regarde en fait comment il arrive toujours à garder le joueur dans son dos, c'est ça qui est trop et puis fort. Il y a pas perte de ballon hein. Ah, là, on ouais. porté, là. et on va porter là. Attention comment qui va très vite. Peut-être bon, un après de Oh mini. là là, le ah, grand écart de intercepté. Maripane, on les très bien aime. On les aime quand c'est chez nous, on les déteste quand c'est chez l'adversaire ces grands écarts. Là. Ouais. Allez. Attention parce attention, que là, attention s'il le lance. Ouais. Non, c'est bon, bon, il alors, a fermé. Il a fermé, la porte. Marcelon, Michael Jackson là, l'interception là, il nous a fait un moonwalk. Allez Walid, Et allez Walid. À tous ceux qui nous rejoignent, on est presque 400 sur le live pour suivre incroyable. ce deuxième match face au Bayern de Munich après que Nexa ait battu euh, son adversaire Alex Aguasil 4-1 juste avant, qui a fait vraiment un travail incroyable. Attention, par dessus Golovin. Allez, oh, la, la, ou pas, tu mmh, le deuxième hein, ou pas. corner. Le français, le français ou pas Mécano Le corner. Allez, nouveau corner Ali. Allez Golovin là ça doit être bien tiré, ça doit être mieux tiré que celui d'avant ah, Après bien. voilà il hein, y, y a des grands côté Bayern Il est Bayer. bien tiré au deuxième C'est au deuxième, une remise peut-être, attention Chouamini Diata, Badiachil Il est obligé de la donner vite parce que Badiachil sur le contrôle il va perdre ah, du temps Exactement Et là il dégage comme il peut hein. Oh quel contrôle Oh le petit contrôle R3. Magnifique Oh attention c'est dur ça non. Super Badiachil qui est resté aux avant-postes Ah ouais, mais justement ça me fait peur moi Ouais, sur le contre, attention, mais il va le bloquer, il est pris de le le vitesse par euh, Leroy ouais. Sané, Leroy Sané qui va vite, Leroy Sané qui sert sur le côté, Lewandowski, qui a un attention, peu isolé. Attention, attention à l'axe, attention à l'axe. La fin de frappe pour éliminer Maripane, il rentre, ouais. en retrait pour Moussiala, attention, Moussiala attention. qui en... Moussiala est de Moussiala. Le retrait, Il Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, dommage. Le oh. contre sur corner. Ah oui Salut mon Yuni, bienvenue mon Yuni un beau but, un, un beau but, on va pas se mentir, de la part du Bayern Munich. Ouais, c'est un beau contre, c'est bien mené. C'est bien joué, Lewandowski, Musiala qui fait le boulot et derrière ouais, qui ouais. sert à l'opposé Gnabry. Walid ne peut que regarder, malheureusement. Et ça fait un zéro pour le Bayern. On entame ce match comme celui d'avant. Espérons aye, que aye, ça aye. se finisse de la même manière, les amis. Ouais. Et on voit hein, Lewand, Lewand qui élimine d'une fin de frappe, qui sert Musiala dans la surface. Musiala qui, qui s'amuse et qui sert au deuxième. Le, la frappe euh, taclée Gnabry, dans le but. Ouais. Allez, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, Walid peut largement, largement revenir. Les contre-corner, ouais, c'est fatal, mais en plus on l'a vu à Mais le problème, c'est qu'il récupère le ballon sur le corner et peut-être qu'il doit temporiser pour permettre à son équipe de se replacer, je sais pas. C'est rien, ça chatouille. Allez, Fofana, c'est mal mal attention que Walid ne se fasse pas embarquer dans un match bouillé là. C'est ça. Parce que là, on voit des choses. Ouais, on voit des choses bizarres. Fofana qui gratte un ballon avec beaucoup de difficultés, qui est resservi avec Crépindiata. Il est parti. Non, il préfère servir Boadou, Attention Boadu. la bête pas Ben Yeder la Ben Yeder Oh là là, dommage Allez, t'énerve pas Wally, dresse dans ton match La frappe sans contrôle là de Ben Yeder, alors qu'il avait peut-être le temps de mieux, mieux s'organiser, bref. Et pour l'instant, euh, bah, l'efficacité de la défense à trois euh, est là. Puisqu'il n'a toujours pas pris de but et il en a marqué un. Leroy Sané qui a encore pris par une fin de frappe enroulée. Oh, oh là là, attention, attention. Oh, Je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans. Ouais, ouais, ouais, on voit qu'il qu joue bien sur les côtés. Hein, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. José, il joue bien les coups avec un Levon qui, bah, qui s'excentre beaucoup et qui fait beaucoup de mal, ouais. surtout sur ses fins de frappe. Et il se laisse trop prendre euh, Walid -E de là-dessus. C'est pas fini. Ouais, bien sûr Parce que, que c'est bah, fini. il va revenir. Évidemment <rire> que c'est pas fini. Évidemment. Mais ça relancerait quand même tout. Une victoire euh, de José. Et je pense que les supporters bavarois euh, n'espèrent que ça. Hein. Ouais. Allez, Leroy. Leroy avec Ouais. On, a, on, on est en retard sur, euh, sur, tous, les, sur tous les coups. Même et si et là, attention, on... une victoire ne le, ne le rassure pas. Mais la non, Il faudra encore au moins un point. Il faudrait ouais. au moins un nul, ouais. Allez, Hernandez. Hernandez qui change tout face à Leroy Sané. On a vu, hein, le but est venu de la droite. Il y a beaucoup d'oxyactions. C'est le Satic qui doit être très content, là. Oui, euh, oui, oui, parce que euh, Parce que ce nul euh, leur, donne, euh, leur donne la première place. Ouais, assuré. Attention parce que... Oh là là, bah, il a fait Alors, un... Qu'est-ce qui s'est passé, qu qu il passé Oh, oh Et il a fait quoi, Maripane Bah, le contenir, il a... Ça, Il voilà. a fait un, un, un geste de... Voilà, il est complètement euh, il est complètement au chou, là. En ouais, quoi... attention Attention. Ah, notre Walid, là, qui est pas bien dans ce début de match, il dit « je peux rien faire », ça il répond a pas. De dire, je peux rien faire », ouais. Allez, énerve-toi, Walid. On sait qu'il est jamais aussi fort que quand il s'énerve. Ah, c'est ça, c'est sa façon de se motiver. Bien sûr, bien sûr. Allez, tu vas avoir deux, la deuxième mi-temps. Fais le dos rond. Fais le dos rond. Ah, le temps fort est violent et le temps fort est long surtout, c'est ça. Le temps fort est très long. Leroy Sané avec euh, un corner rentrant au deuxième. Attention, Nubel. Attention ouais, Nubel la, qui la claque à l'opposé. <rire> la touche de Gnabry. Apparemment, on a une... Une... Ton vœu a été exaucé sur Twitter, moi, Ali. Exactement, exactement. Je, Je like et retweet. Merci, mon Phoenix. <rire> la roue tourne, va retourner, évidemment. Allez, on se concentre, Ali, parce que pour l'instant, euh, faut que. Ouais, ouais, ouais pour l'instant, c'est pas fini. Il... Il... Il... Il... On voulait la qualif, maintenant, on veut la première place. Et puis, euh, on veut... Attention, il peut rien faire, ça se voit de le là, il. On veut il est qualifier en train de Manu dire, on euh... veut éliminer le Bayern, même si on les aime beaucoup, mais <rire> on veut les éliminer. Je, je n'ai personnellement aucune attache avec le Bayern, je veux que mon new passe, <rire> je le dis, euh, de manière oui, totalement bien subjective. <rire> bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait il, nous, il décide de faire des changements. Ah, il, je pense qu'il désactive les joueurs qui joignent l'attaque pour éviter que, euh, de se découvrir sur les corners, tu vois J'ai l'impression. Ouais. Il préfère laisser euh, peut-être un… Euh, ouais, on voit, regarde, ça recule. Ah non, il a fait monter sous le, je crois même. Il a fait monter sous le. C'est qu'il pas. Qu il a, pas... ouais. a peut-être changé le joueur voilà. qui montait. Là, c'est sous le. On le voit en plein milieu, l'arrière, comme il est grand face à. Regardez, c'est lui attention. qui a été pris d'ailleurs. là Allez. Un but avant la mi-temps. Ouais, ouais, il fait un, un but, but avant la mi-temps. Un but pour nous. Attention, Gnabry, qu'est-ce qu'il va ouais, Les accélérations, Bien sûr <rire> bien sûr pour nous. Ouais. Gnabry qui fin. Gnabry, Gnabry est ouais, qui fin. La fin ouais, là. Attention, le centre-fort. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça va revenir. Et Walid qui n'a aucun rebond, aucune balle perdue, aucun. Attention, oh lolo. mais ah, pour l'instant, euh, on, on peut dire que, ah bah c'est José le capitaine, pourquoi on a dit que c'était Alex Agouacil José pour l'instant, les amis, qui euh, donne raison à sa compo, parce qu'on voit qu'il y a une grosse supériorité du milieu de terrain du coup, hein. un euh, joueur avec trois défenseurs, euh, et on a du mal à passer ce milieu de terrain à Lille. Ouais, ouais, ouais, c'est un peu… Là, là Walid, il y est pas après, il a pas les j'ai l'impression qu'il a pas les bons appels. Regarde, tous ces joueurs sont statiques, regarde. Ouais. Ah, oui, oui. Regarde, euh, tous les joueurs bon, sont vraiment. absolument statiques. Donc c'est très dur. Allez, là, il est il a clairement pas le jeu avec lui. À hein. lui de les lancer manuellement. Ouais, c'est ça, il va devoir euh, tu ah, vois, il a besoin ah, de ses appels. La... Walid, c'est quelqu'un qui a une énorme vision de jeu, il a besoin de ses appels. Ah, il a l'appel qui est dans le dos hein. Yedder qui change sa course au dernier moment. Attention parce que il est parti. Il va être couvert par Badiachil. Badiachil qui va rejouer avec Nubel. qu'il faut sauver le attention corner. Attention, pas de contrôle long pour pas se mettre en difficulté. Ouais, tu Ouais, dis ouais, attaquer. Ah, allez, allez, allez, un petit but. Allez, un petit but. Allez, 43. S'il me le, le met avant la mi-temps, je peux vous assurer oh, qu'il le gagne. Contre. Ouais, le contre du dos. J'ai pas en envie bref. que ça Superbe, superbe, comme... superbe, superbe. Super, super. Je vais pas porter l'œil, on va attendre la fin de cette première mi-temps. Fofana, Fofana, Regarde, y a, y a Fofana, pas Fofana, corner. Pas Allez, un bon corner face, avant euh... la fin. Allez, je pense que c'est comme euh, face à, à Kilou là, avec un, un but de retard qu'il a, qu a jamais réussi à. Ouais, qu'il a traîné tout, tout le long. Ouais, je veux dire. Allez, Golovin, Golovin, mets-nous un bon corner, mon Walid. Mets-nous un bon corner, mon Walid. Mets-nous un bon corner, mon Walid. C'est pas Allez fini. Oh là là Allez, là là Tu as Mini qui va remettre. Badiachil, Badiachil, Badiachil, attention parce que c'est pas le plus technique Badiachil, c'est remis avec Fofana par dessus, Et ben, Robin Néber, Wissam il va remettre, Oh mon oh dieu, non, non, mais non. quelle chance ils ont Corner, corner, corner, oh, corner Oh mais c'est but ça Oh là là, Captain, but. Captain Wissam, qui avait le but à porter oh, du là, pied Oh là là, il l'a très bien joué, il s'est appuyé sur, ce, sur le milieu qui était juste derrière, il lui a parfaitement mis. Allez. Allez, allez, allez, allez, allez. allez, allez. Ah, il pas. Tu vois, il n'y a, y a, a pas le truc. Hein. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, hein. mi mon Walid, avec un but de retard pour, euh, um, Walid, pour, uh, pour Walid. Un but de retard. Euh, très belle première mi-temps. De... Il n'a rien pour lui, ça va tourner. Hein. Ouais, très belle ça première mi-temps de José, effectivement. même Mais ça va lui. tourner, ce sera autre chose. Et on voit que dans les stats, c'est assez équilibré, malgré tout. Et attention, les deux frappes de Walid sont très, très... C'est des buts, hein bah, Le 1v1 des... de, de Ben Yéder, et, et là, la frappe de Ben Yéder qui est... Et là euh, le ça Bayern, va tourner, ça va tourner le les en ultra def, euh, va falloir euh, va falloir y aller hein, dans le bloc là. Ouais. Il l'use et il abuse des, des fins de frappe et c'est assez efficace. Hein. Oh la relance ça oh oh il... Ouais, ça va être ça va être couvert. Attention, il peut il peut il peut se foirer. Allez Golovin. Allez, on la récupère. Là, on a, a peut-être un peu plus de Là il y a un bon truc, il ouais, y a bon c'est oh oh bah, dommage, c'est oh, dommage. Ouais, Nikasule, c'est costaud hein. Euh, qu'il l'a récupéré. Très beau contrôle. Encore une fois, une fin de frappe pour passer devant Golovin. Mais non, il n'a pas été pris cette fois. Super, Golovin. Allez, Wissam. Capitaine Wissam. Capitaine Wissam. Oh Thomas. Oh oh, ah oh, bien vu cette ah, y passe y a, En a, fait, a, le joueur fait passer. un appel devant. Alors qu'il aurait, il aurait, aurait été mieux qu'il vienne la demander, tu vois. Ça va passer. Ça va passer. Allez, on y croit. Caillou Enrique. Caio Enrique qui est contré. Et il va récupérer le ballon. Chomeni. Bah ils sont tous derrière, hein, les joueurs du Bayern là. C'est Park the bus, Golovin en une touche, oui, oui. Allez, allez, -il oh, il y a quoi oh, oh Il est pas vernis, il n'est pas vernis Et il n'est pas verni. <rire> il corner. se bat contre le jeu, il est pas verni. Hein. Allez, corner, corner. Allez. Oh, oh là là, c'était rentré. Oh, pour, pour la remettre la dans la boîte, mais c'est directement sur Timiche qui réussit à la dégager loin devant pour faire remonter le bloc. Il faut là qui s'embrouille avec son contrôle. Et si. Oh là là. Allez. Loin devant. Pour Allez, ben... euh... ouais Oui, Sam, c'est plus grand, c'est compliqué de la tête, mais on va récupérer. Ouais, le bloc, regarde comme il est bas, il joue dans ses 20 mètres. Ah ouais. Ouais, il va s'exposer forcément en une touche. Ben Yedder. C'est bien joué, c'est bien joué. Ah, dommage, dommage, dommage. Ouais, ah, attention, Sané, ça va vite. Attention, Sané qui va porter le ballon. Et mais Caillou Henrique qui oh, revient. Okay, comme un bon, diable, magnifique. Allez, le départ de Caillou, Allez. justement, sur le côté qui va Super. être servi. Attention, parce que le retour de Leroy. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Il a vu l'appel de Wissem. Il a vu l'appel de Wissem. Le contrôle. Faut bien la jouer. Faut bien la jouer. Oh là là là là là là là là là là là là là Oh là là là, là, là là là Il lui fait tout depuis tout à l'heure, il lui fait tout et ah, il a pas de frappe, jeu. Avec lui c'est une dinguerie. Cette frappe contrée mais ça ressemble trop au match face à Kiloumo Ali. Mais ouais. Allez, il faut marquer. Faut marquer. Ça va ça va, ça, ça va sa, sa vision de jeu elle est elle est dingue, elle est absolument dingue. Ça va passer, ça va passer. C'est phénoménal, vraiment Allez, Des changements. Les, les... Des changements. Il a activé son Sharikad. Alors qu'on est à, on est 400 sur le live. Bienvenue sur le live bienvenue de Let's Monaco. Bienvenue à tous les amis. Bienvenue à tous. Il restera un match après, hein. un match. On est qualifié mais on veut chercher la première place <rire> de ce groupe A, le groupe de la mort, je le rappelle, qui pour l'instant. Bien dit devenu... Kobe. Bien dit mon Kobe. C'est pas le même match. Il va le gagner celui-là. Allez, c'est parti. Bien dit mon gars. C'est parti. Le corner. Allez, le corner déjà qu'ils le mettent, ça tourne un peu et on est bon là. Et on a vu, on a vu quoi comme changement. On a vu Gnabry qui rentre à la place de Davis. Davis Dévi... L'inverse, Davis qui rentre à la place de Niabri. Euh, oui, pardon, ouais, un euh... peu plus défensif. Ouais, ouais, un peu plus défensif du coup et qui va pouvoir peut-être passer euh, un moment sur une défense à 4, voire à 5. Ouais, hein, voire, avec, voire euh, 5 ouais, un ouais. Mitch qui peut passer DD. un Mitch qui peut passer DD, effectivement. Ouais. Ça, je pense que ce sera vraiment vers la fin. Et euh, on voit euh, José qui est très, très, très concentré. Hein. Eh oui, bah tu m'étonnes. Un but, c'est rien. Un but face à Walid avec euh, toutes les occasions qu'il a eues. Allez, volant mets la bien, mon ami. Ça va être rentrant de la part de l'Allemand. Ça va être rentrant Il va changer de tireur, normalement. Non, c'est ah pas. Non, il, il change pas C'est rentrant Allez Oh là là Et c'est récupéré par Tuamini qui récupère tous les ballons Oh là là, c'est Moussia, là. Oh là, là, ça dégage Oh, bah lui, ah, euh, sauf si qu'il ça... qui peut hein, ah Les si... femmes et les enfants d'abord Ah, si ça sert pas, ça débarrasse hein. Allez, hop Mais après, c'est pas mal, hein, parce que ça fait remonter son bloc, sauf que tu rends tout de suite le ballon à l'adversaire. Derrière un long ballon, ça va être... Euh... Repoussé par Musiala Et peut-être attention au contre Attention au contre Parce que là on a encore nos, nos attaquants qui sont très hauts Ah c'est mal joué C'est mal joué C'est bien. bien Ah bah bien. il est là Il est en panique hein, Clairement il est en panique hein. Ah il est pas bien Il est pas bien Allez Walid, allez, Walid Mets-le mets -le, mets -le avant la 70 e Tu peux le faire mon gars Il l'a vu Il a vu le départ Oh là là là Oh là là C'est incroyable Mais c'est incroyable hein. Ouais qu'elle passe Qu'elle passe au millimètre C'est à chaque fois il... le, le, le timing et la vision C'est fou Allez Walid Énerve-toi -toi. on veut la victoire là faut pas les laisser en vie faut pas les laisser en vie parce que je rappelle que si malheureusement il perd il suffira d'un point d'un match nul au dernier joueur du Bayern pour qualifier ouais, son ouais. équipe et surtout ouais. éliminer Manchester United ce qui serait euh, terrible Ah, ce sera terrible pour notre ami Kam même si bon, c'était à eux de faire le boulot, hein, mais... Euh, bien sûr, bien mais, sûr, ils peuvent s'en vouloir voilà. qu'à eux-mêmes, mais bon, on va dire, euh, si, on peut, euh, si on peut sauver ça, euh, si on peut rendre ce service, euh, ouais, on le fera avec plaisir. Allez, Walid, c'est maintenant, le temps passe, le temps s'écoule, mais il en reste du temps pour aller mettre ce but, et Allez, après ça changerait complètement le match, c'est Caio, Henrique, le gaucher... Il n'est pas en rentrer. full défensif, hein, il est en une barre défensive. Euh. Caillot premier, c'est repoussé, ça va être euh, pour Fofana, Fofana qui va faire la tête, est-ce qu'il est pas jeu attention, le hors-jeu. Hors-jeu, Caillou, même pas, même oh pa oh passe pas oh passe pas Même pas Même jeu Mais Mais oui Oui papa Oui papa Le script il a changé Ouais, il est là Le script il a changé Allez, pas le triple champion du monde! Et là, je su. peux vous dire que pour qu'il reparte à l'attaque, ça va être très compliqué. Après avoir subi pendant plus de 60 minutes, ah, pour qu'il reparte à l'attaque, ça va être très compliqué. Il a juste l'angle. Hein. S'il rate son angle, les gars, c'est fini. Bon. C'était le plus dur, hein, le, ce but ouais. à mettre. Et on voit heureusement que ah, Caio ouais. Henrique se remet tout est très de suite. Et bien donné, hein, c'est très très bien donné. Et là, on croit qu'il va centrer ou faire un centre-fort? Non! Ouais, moi je pensais qu'il allait centrer ou à, à la limite encore rentrer, tu vois. Mais ben, non, hein. il, et il Maïron, fait un centre-fort passe ouais. devant sous le et qui évite le tacle. Et oui, ça fait but! Myron Boisou Le ah, néerlandais, la pépite Qui je pense va faire une très grosse saison cette année. Je, je pense et j'espère. Allez, <rire> l'engagement, il faut faire attention. Comme tu l'as dit, l'engagement qui est très très très important. Ouais, mais faut... regarde, même son engagement, il va pas très très vite vers l'avant. Ouais, hein. ouais, ouais, mais. Bon. Ouais, il va essayer de le jouer à fond, mais euh, voilà. Ouais. Attention parce que euh, les ventes quand il a la balle c'est toujours dangereux Il ouais, ouais, y a des appels, il y a beaucoup d'appels de la part du Bayern Mais oui oh, c'est bien, un... c'est bien, a ah, il a la... Allez, bien ouais, défendu C'est encore bien défendu par Sofiane Diop Il Sofia... lui a, ah, a, a... A, fermé... a, fermé... a fermé la porte hein. C'est Fabinho Sofiane Diop ou c'est un milieu offensif là <rire> Sofia Bignot ah, <rire> Avec cette coupe improbable qu'il a jamais eu Fabinho mais Ah ouais, c'est Karim Abdul-Jabbar alors que le mec il a juste... Une coupe tout à fait normale. Allez, Walid qui va aller chercher la victoire, évidemment. Qui va vouloir pas, qui va, va, qui va pas vouloir Super choix, Ouais, super. Qui allez, attend, allez, qui allez, Walid. Sofiane Dopp qui la redonne. Unusma passe. Ah, dommage. Dommage, Muller, dommage. Est un était peu bien trop placé, fort. qui est rentré. Muller, Thomas Muller, l'international allemand. Avec son style atypique allez, voilà. mais qui marque toujours des buts. Et oui, Volante qui a Oui, Volante, qui va Kali Kali les gêner. c'est pas fini. Il, il garde la balle. Il... Ce, ce, serait, ce serait beau que ce soit Voland qui marque un Allemand, qui sort les Allemands. Ah, ce serait, magnifique. Ce serait incroyable. Ah, attention <rire> parce que là c'est bien joué. Euh, attention, attention, faut suivre. Derrière. Premier but, ah, bien, Lewandowski à côté de moi. En retrait. Attention où il a bien fait. ramené son défenseur alors, oh, Défensivement, oh, oh, oh, oh, oh, c'est fort oh, oh, oh, ce qu'il oh, oh, a fait. Ouais, Parce qu'il est alors qu'il est torparé. Super, super, super, allez, appuie-toi. Il est torpard, il était pris sur la face de Super, oh, le contrôle, ça va contrôle. vite, c'est fluide, C'est fluide un but, ça C'est un but Oh là là là là ah, C'est combi, là C'est combi Alors oui, des fois, il y a des matchs qui sont pas beaux. Oui, des fois, il y a... Il y a des rebonds, mais quand on connaît le jeu, on ne peut qu'admirer qu le niveau et l'intelligence ah, des joueurs. C'est un beau match, hein, c'est un, beau match, encore une fois un fois, très, très beau match. Les deux adversaires dans des styles totalement différents, des compos totalement différentes, des joueurs totalement différents et une issue qui n'est toujours pas arrivée. Et je ne ouais. pense pas qu'on ouais, va ouais, là. Instant, attention, attention Volante a essayé de la glisser. Oh c'est très malin, c'est très malin ce qu'il a fait. Hein. Ah, le a petit contrôle rapproché et en fait, au lieu de lui, il lui a fait croire qu'il allait revenir. Et il tente oh, la petite alors, passe cachée. Allez, Walid Allez Walid, elle, dire, est, là. elle est là, elle est là, Walid Oh, oh c'est bien défendu. Oh, le bien talon bien qui vient sauver le joueur allemand, là C'est bien défendu, le petit contrôle, tranquille, ouloulou. Allez, Marie, Allez pas, Marie, pas Allez Diop. Allez, Job, qui est très bon. Hein, un merde. Job, il est incroyable en récupération, en orientation. Là, regarde comment il garde toujours le joueur dans son dos. Et c'est Diop encore une fois, à la fin Allez, allez, allez, allez, allez, allez. allez oh oh Le no, carré no. croix, il voulait lui caler le double contact derrière. Allez, mon Walid, allez, oh, allez, allez, un buté, on va chercher la première place. Ouais, je pense qu'il joue le nul pour espérer que derrière... Euh, ouais, euh, que ça tienne, il y a une petite victoire les sur Guy Ouais, Ouais, ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est clairement ça. Euh, bon, le nul, est, je pense qu'il aurait signé pour un nul à, contre Walid. Hein. Allez, mon Walid. Voilà, Walid qui attend, il veut sa der. Il veut la Allez, mon Walid, mets-la. Allez, va les climatiser. On veut la deuxième, Allez. la climatisation. La Allez. climatisation. Allez, Mais, Walid Mais, Walid Walid, après, Aïe, aïe, aïe, c'est pas... Ah, c'est fini. Oh, là là là là là là, quel match quel match On a senti toute la difficulté de Walid. Hein. C'était très, très dur à ce match pour lui. Ouais, a il n'a a vraiment pas eu le jeu avec lui en première mi-temps. Ça l'a trop empêché de marquer. Et il va chercher quand même le nul. Mais, mais il est déçu forcément parce qu'il rêvait de la première place. Là. Ça, c'est bien rêvé de la première place. Ah, là, aïe, le aïe, aïe. problème, c'est que les joueurs de, de Manchester United, là ils ont un maillot de Monaco et un maillot du Brésil en même temps. Hein, parce que <rire> si Guy Ferra... Ferra ne... fait minimum match nul. Faut il faut qu'il fasse au moins pas, match ouais. nul. S'il ouais. ouais, ouais. fait au moins match nul, ils sont qualifiés. S'il perd, ils sont éliminés. Manchester mmh. peut être éliminé. Mestre peut éliminer Manchester en battant Ferra. le dernier ouais. match de cette journée, Ali. Ça va être un match forcément incroyable et je pense qu'ils vont être très stressés les les, les, les les joueurs de ouais les mancuniens. Hein, ce... euh, ouais les... et puis et puis on va, les... on va voir Ferra jouer sans stress. Peut-être que ça va le libérer. Peut-être que ça va. Tu vois, il va nous montrer des des choses nouvelles. Et, euh, et ça peut être que bien. Plus, plus on gagne de matchs, et mieux c'est, tu vois. Parce que c'est bon pour la confiance. Il faut que Guy a gagne son match. Ouais. Et surtout, comme ça, ça élimine, ça élimine le Bayern. Et, euh, et tous nos Français seront toujours en lice à l'eFootball Pro. Et pour l'instant, effectivement, euh, malheureusement, le, la première place est, est morte. Hein. La, ouais, la première, la place, première place, place est, est morte. Est... Et la première reviendra du coup euh, Au celles qui doivent bien célébrer. Bah <rire> oui, ils, ils sont en demi. Hein. Bien joué à eux. Ils ont fait le boulot. Euh... Mestre est fort bien sûr euh, Mestre... là, il, joue, il joue le meilleur joueur du Bayern euh, très, très donc là c'est un vrai, vrai gros test Mestre est très très fort euh, il a été bien meilleur sur le match d'aujourd'hui je trouve euh, Ferra. Ouais. même s'il n'a pas été bien payé mais ouais, là il, euh... il lui faut une victoire il lui faut une victoire ouais, carrément. il a carrément. pas encore eu de victoire il a besoin d'une victoire pour la confiance pour la suite de la compétition ça va être très très important moi Ali ouais ouais je suis quand même déçu là pour, euh, pour Walid qui, qui méritait largement plus euh, sur les stats à la fin, sur le nombre de tirs, voilà, vous savez très bien que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On a tous vu le match, on a vu la domination de Walid, c'était euh, outrageant. Après on a après. vu que Walid était très frustré, il avait l'air d'avoir du mal voilà, à jouer, voilà. on connaît le jeu, on sait qu'il y a des matchs avec et des matchs sans, ça avait l'air d'être un match sans, mais il a quand même réussi malgré tout à venir égaliser et c'était vraiment mmh. le mmh. plus mmh. dur derrière José. Il a fermé boutique, il a dit « Moi, le, le, ah ouais, ouais, le ouais. nul me va ». Rideau Contre les triple champions du monde, ouais. je signe. Et derrière, Mestré, la pression sur ses épaules. Hein, parce que je vous le rappelle et je vous le répète, moi, Ali, Mestré, c'est victoire ou la porte. Victoire je... ou bye-bye. Hein. Victoire ouais, ou ouais, la porte. Il ouais. n'y a pas, euh, pas d'autre solution. Euh... Et Guy c'est c'est détendu. Hein. Vous voyez, le... <rire> Guy Ferra, c'est détendu. Parce que lui, <rire> euh, il ne connaît pas forcément les joueurs de Manchester United. Il n'est pas français, donc peut-être qu'il s'en fout. Et ouais, il veut, veut peut-être simplement faire son match et se faire plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ouais, là, on retrouvera le Celtic, Monaco, la semaine prochaine. Pour ah, les playoffs, Ali. Ça y est, c'est fait. C'est signé. C'est dommage, ah, c'est dommage, dommage. Mais euh... ouais, ça nous permettra de voir une masterclass de plus de la part de Nexa. Il faut le voir comme ça, les gars. Mais quoi qu'il arrive... On est deuxième. C'est important et ça veut dire qu'on va jouer euh, Galatasaray. Je crois, hein, c'est bien ça. C'est eux qui avaient fini, euh, eux qui avaient fini euh, troisième. Hein. Euh, Galatasaray, troisième, ouais, je crois. Ouais, ouais, je suis quasi sûr. Ouais, je crois ouais, qu oui, donc on va jouer Galatasaray euh, en quart de finale. Ce sera donc en BO3 euh, au meilleur ouais. des trois matchs. Donc euh, si on fait deux victoires, bah, on est qualifié. Le troisième n'aura euh, même pas besoin de jouer. Donc oui, qualif assuré, deuxième Calif place assuré assurée, maintenant ouais. l'enjeu, il est sur les épaules du joueur du Bayern qui doit gagner absolument pour qualifier le Bayern et pour éliminer surtout Manchester United. Vous voyez que ça se joue entre les deux dernières équipes, soit le Bayern, soit Manchester, dans tous les cas Moali, un énorme club et un énorme favori sera éliminé. dans Ah bah ça, le... ouais, ouais, un, Calif, un des un de deux pays. meilleurs rosters du jeu, un des trois meilleurs rosters du jeu, on va mettre le, le Barça. Euh, ce sera éliminé et, euh, et, euh, et en fait c'est un échec monumental on va pas se mentir, yeah, le fait, fait... d'être éliminé en face de poule quand à le Bayern ou Manchester c'est un échec et ça fait euh, deux années de suite que ces deux clubs, deux années de suite, ouais, c des clubs vont sortir Alors, il y aura enfin, forcément... bon là il y en aura un qui sera ah ouais. sauvé mais, euh, mais ça reste quand même des performances pas, pas au niveau de de, de, de ce qu'attendent qu les clubs et surtout, moi je pense aussi à Kams qui, qui lui euh, euh, bah, mérite beaucoup, beaucoup beaucoup mieux que ça. Après Ali, attention parce que quand c'est au playoff, euh, c'est une nouvelle compétition. Ça n'a plus rien à voir. Et ça veut pas dire que l'équipe qui va se qualifier, le Bayern ou peut pas aller très très loin. Très Bien très sûr, non, mais ça, ça, ça, un, un des deux rescapés, la Bayern Munich, ça peut gagner le, e Football Pro voilà. sans aucun problème. On a vu que ça, ça se jouait à quasi rien. Ça se joue à quasi rien. Donc, ce dernier match de la journée va donc opposer Mestré, joueur espagnol du Bayern de Munich, à Guy Ferra, l'arrivée, le, le transfert de euh, récent à Monaco, le Brésilien, mmh. qui va devoir nous rassurer, nous prouver des choses, prendre du plaisir, rapporter... Ouais. Au moins un point pour. Se libérer, aussi, déjà se libérer, se libérer. Et qualifier Manchester United par la même occasion. Euh, et du coup, ce qu'on aime beaucoup. Et ce qui permettrait d'avoir tous nos Français à Lille. la semaine prochaine. C'est ce que ah, nous bon, souhaite. Elle serait très belle. Est-ce qu'on va avoir droit à un grand Guy Est-ce qu'on va avoir droit à une climatisation de la part de Guy Ferra, éliminant de surcroît le Bayern de Munich Ali, on va le savoir mmh. dans quelques secondes. Avec euh, un style de jeu que moi j'aime beaucoup de la part de Guy Ferra. Alors, oui, il n'a pas, oui, pas gagné. Mais moi j'aime beaucoup. Ouais, son style. mais c'est de mieux en mieux. Son Exactement. premier match n'était pas bon, soyons honnêtes. Le deuxième match, enfin, sa première mi-temps était cata. Voilà. Sa deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Mi le match d'aujourd'hui, c'est bien il, mieux. Il marque pas. Il était mauvais devant, mais en récupération, ouais, il était énorme. Mais ouais, défensivement, c'est costaud. Il a, il a des bonnes petites faces. Je trouve que le fait de jouer un peu aérien, c'est pas une mauvaise idée. Après voilà, il y a pas, à part Boadou il y a pas de grand devant euh, côté Monaco, mais il arrive à bien gérer son truc et euh, je pense qu'il a un style qui peut embêter tout le monde. Exactement. Allez, messieurs, dans quelques secondes maintenant, le grand, l'immense Bayern ou le grand, l'immense Manchester United sera éliminé. La pression euh, sur les épaules de Mestré qui, à lui tout seul, peut éliminer ou qualifier son équipe. C'est parti, moi, ali pour ce dernier match de la journée, ce dernier match des phases de groupe de cette eFootball Pro 2022 ouais. qui aurait vraiment été un régal. Et après, on passera aux phases finales la semaine prochaine. Et avec un champion, euh, dimanche à cette heure-là, normalement, on aura le champion de cette e football Pro en espérant que ce soit une équipe qui joue en rouge et blanc rayé. <rire> Allez, c'est parti, l'angle qui est pour Guy Ferra. Ben Allez, mon Guy. Allez, mon Allez, Guy, on, on, on te fait confiance, mon ami. Un petit angle, on ne dit pas non. Ouais, ah, c'est bien, bah, voilà. bien défendu. C'est bien défendu. On n'a pas vu les compos. Ils ne nous ont pas laissé voir les compos, là. C ouais, un... c'est dépêché de jouer. Ouais, Bonne interception de la part de Guy. C'est dommage. <rire> ouais, mais Guy qui est très fort au niveau défensif et au niveau du milieu de terrain. Ouais. son problème c'est juste l'attaque s'il règle ça ça en fait ouais il a il, il a un, il a pas incroyable. encore ce vice dans les phases et après voilà c'est un style de jeu sud américain c'est différent hein. après très différent une, imagine hein, avec une grosse attaque ce que ça donnerait hein. vraiment au milieu de terrain moi je trouve c'est un des meilleurs joueurs de l'efootball pro hein. ouais, il est très bon, bon attention encore... oh il a il peut-être sa première reprise il a la première pour Boado Oh, c'est trop est oh, fort. c'est trop oh, fort <rire> Oh là là ils étaient deux Peut-être un double rond là je sais pas Peut-être un double rond je sais pas. Peut-être avancer encore un petit peu Et enfin ouais, je sais pas Après ça se tente ça se tente Il hein. oh, y a, y a rien là. de honte à la donner Lui donne pas par contre Il très... y a rien de Attends, mal à tenter. Attention Agnabry Mestre qui a eu très chaud mais a eu très très chaud Et au moindre, en... au moindre but encaissé Il sait quoi qu'il arrive que Mestre devra marquer au moins un but de plus Que Guy Ferra pour qualifier le Bayern Donc euh... le... le temps ne s'écoule pas pour lui hein. Allez Aguilar. Mestré à la pression quand même. Par-dessus pour Jelson, le petit chou. Tu vois, ces petits jeux de rond, là, c'est pas mal du tout. Bien sûr, ça permet de sauter des lignes et surtout ça évite les contres. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Souleux, le dégagement acrobatique là. Ouais, c'est fort. Un défenseur grand, costaud, physique et qui a dégagement acrobatique. C'est sous-côté. Parce que là, s'il n'a pas dégagement acrobatique, ça passe. Goretzka en retrait justement pour Niklas Souleux, l'international allemand. Le nouveau joueur de Dortmund. Allez, allez, allez, Jelson, c'est ton choix, Jelson. Allez Il y avait baigné DR, c'est dommage. Oh, il l'a eu, mais t'as vu, il a été obligé de l'y aller en manu parce qu'il voulait pas ouais, accrocher ouais. Le, le joueur. Il ouais. voulait pas accrocher le ballon. Hein. Là, ouais. pour l'instant, moi je suis pas convaincu par le choix de Jelson. Je, je trouve Volant et de, volant Diata beaucoup plus impactant sur les matchs de, de Walid et Nexa. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, Jelson, euh, ouais, euh... ouais, je le trouve un peu trop, peut-être, euh, excentré tout seul. Ah, j'aimerais bien qu'il te fasse mentir. J'adorerais qu'il me fasse mentir. Je, je prie pour qu'il me fasse mentir. <rire> tu fais ça prêt pour... pour un euh, peu ouais, pour la poule le... induction inversée. Après le mauvais <rire> sort. Sachant que tu as été très très bon sur euh, toutes tes pronostics, mon Ali, euh, depuis, le, euh, depuis le, le début de ces phases de poule-là. Tu t'as montré que tu étais un expert euh, en, en joueur trop. C'est gentil. Gentil. gentil, mon ami. C'est très très. Cela me touche. Ah bah c'est la vérité hein. Tu nous l'as prouvé. T'as prouvé, <rire> as prouvé que ta place <rire> était tout à fait méritée. Allez, long dégagement de Nubel, vers l'avant. Allez Boado qui qu passe devant. Il, il est très Nubel. bien passé devant. Oula le long dégagement attention, là, ça, ça. aurait euh, pu euh, être dangereux. C'est pas un long dégagement, c'était ouais, c'était une passe, euh... c'était limite une belle ah, il passe. Fait quoi hein. Il a fait quoi Il a fait quoi oh. le oh oh qu qu Il oh a fait quoi La frappe. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait Nubel J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai décroché le regard. J'ai pas fait attention, j'ai regardé le message sur le chat. on va le revoir. Oh, quoi, incroyable! Ça oh. Incroyable! Et là, et là, Mestri qui joue très très mal le coup hein, parce qu'il a beaucoup de temps. Nobel ah ouais. est complètement euh, loin de son but. Fou, fou. Là, ça a failli être le foot en folie. Ah, là, pour ceux qui ont eu les cassettes, fait... ouais, Quelle ça a failli être un, un, un but gag. Hein. Et... Oh là là. Et qui aurait fait peut-être un peu de mal à la confiance. Oh, bien de... défendu Badiachil. Allez. Oui, sur le côté. Allez. Il est là pour Gelson. Il est, bien, il est quand même bien placé, ce Gelson. Mais je trouve qu'il ne fait pas oui. assez de avec lui. C'est oh bien non, joué. Précipité. Oh non. T'as le temps. T'as le temps. Allez, t'as le temps. T'as le temps, mon Guy. T'avais tout fait. T'avais un 3 contre 2 à jouer tranquillement. Alors là, peut-être qu'une passe à rater aurait été plus judicieuse. Je ouais, peut-être un peu tempo. Ouais. Surtout qu'ils sont grands. Hein. Ils sont tous grands, les, les, les joueurs du Bayern. Les joueurs du Bayern, ah bah. bah, ouais, bah, bah, ouais. bah ouais, seront... C'est des Golgoth, hein. <rire> c'est des Golgoth Carius sort de ce corps un peu hein. Un peu là J'avoue Allez long bien c'est ça Sur Sofiane Diop pour l'instant les deux joueurs Qui sont fébriles Il hein. n'y a, a, a rien de très tranchant Ouais, ou pas allez, Cano qui vient couper. Pour l'instant, la défense bavaroise a dessus sur nos attaquants. Timide, timide, timide. Les offensives, elles sont quand ouais, même timides. De deux côtés, on voit que ça hausse pas trop se... Oh, bien fait oh, ça. Super, super bien joué. Tu l'as tué. Mais pourquoi il attend là Faut y aller plus vite. Oh, allez, ouais, oh, allez, c'est bien, c'est pas grave, c'est tenté, c'est tenté. Petite frappe tentée du gauche. Tu vois, une fois qu'il l'a passé, moi pour moi, il faut qu'il aille vite. Ouais. Tu vois, regarde là, il l'a assassiné. Il doit accélérer. Chut. Allez, et là tu dois, tu, dois, tu, dois, tu, dois, tu vois, il, lui il permet attend peut-être un peu trop, ouais, ouais, il, ouais. permet il, de permet de, il permet à la défense de se replacer, ça joue un micro, un millième de seconde Allez, hein. allez. et si c'était là, et si c'était sur le corner, si... et si, et si, et si... non il n'y avait pas hors-jeu mon kid Ah si euh, il avait accéléré du coup il aurait été hors-jeu sur l'appel je pense, mm, ah pas, pas sûr, fou. ouais pas fou je sais pas Allez, le corner, le corner qui va être tiré, allez le corner qui va être tiré comment Le corner. Bah, qui, bah, va qui est monté là, le 5. Ah, ouais, la m'ennuie m'ennuie, il prie pour, euh, pour nous. Ah, Goretz... oh, il est tiré. Oui, pas tendu. oui. Oh, oh On l'avait ah, récupéré. Il est pas tendu. On l'avait récupéré, allez Fofana, tranquille. Fofana qui est carte côté droit. Vers euh, Ruben Aguilar. Ruben Aguilar qui attend. Plein axe. Vers Chouamini, le départ peut-être. Allez, Mais c'est tellement téléguidé, tellement téléphoné. Oh, là, là, là, là, là. Que je pense que même moi, je prends mon, je prends mon... mon changement manuel et je prends celui, tu vois. Ah ouais, c'est mal donné. Oui, comme quoi on peut être critique aussi avec nos joueurs, les amis. Ouais, et puis euh, écoutez, faut on peut dire faut... que c'est mal joué. Euh, voilà. C'est mal joué. On est avec lui, on le soutient, on veut, on veut qu'il fasse mieux forcément, mais c'est vrai qu'il y a des phases qui sont, qui sont et malheureusement vous rappelle, mal jouées. Je rappelle qu'un match nul élimine Mestre. Donc plus le temps avance, plus il va devoir ouais. euh, passer en offensif, et du coup c'est le, le, se... le temps joue contre, contre... Mestre là ouais, et contre le Bayern Munich. Il doit forcément gagner ce match pour euh, qualifier le Bayern. Le maillot de Kams doit être tout mouillé. D'ailleurs, le maillot d'Eldridge et, ah, oui, oui, et de, oui. de Mikolaj aussi. Hein. Ah, peut-être plus au Nil encore parce que il ouais, a rien montré de... sur ce tournoi. Ouais. ouais, ouais Donc ouais. Euh, ben Yeder, qui s'échappe côté droit, suivi par ou pas Mekano, son, son coéquipier français. Oh, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dur, hein. c'est dur, hein. dur. Ouais, ouais. Ça manque de tranchant, ah, mais côtés, je hein. sens. Mais après défensivement, il est quand même très solide. Hein. Attention, Evan Attention, Evan Oh, la fin de frappe. Ouais, il qui a tué, il l'a il a tué. Pas de pénalty, non Non, ah, le goal Manu qui avait été pris n'importe comment de la part de oh, Givira. Yeah, yeah, yeah, yeah. dites moi que c'est un coup franc de surface. Ah, c'est dur, c'est dur Allez, oh, il va yeah, tirer yeah, à gauche, yeah, il va yeah. tirer yeah. à gauche, il va tirer en bas à gauche. Ah bah, ah bah, il monte son écran en plus. Oui, bon il le voit pas, je pense. <rire> oh et Oh, oh c'est pas possible Oh, le script. Oh, c'est pas possible de la -temps. Ça, c'est du script, les gars. Ça, c'est du script. Faut pas chercher plus loin. Il choisit le bon côté Faut pas chercher plus loin. Il choisit le bon côté Bah ouais, non, mais là il a le... Ouais, le problème c'est que... Il a le script de la mi-temps. Il... il prend son goal manu très vite, du coup ça ça laisse l'IA gérer la défense et l'IA bah qui... ouais, bah ouais. provoque des ouais, ouais Complètement il marche... inutile. Mais là il plonge du bon côté, je comprends pas. En plus il est même pas... Ah, bien ouais, tillé. non, mais il l'a, là il l'a, il, a, il, a, il, a, il, a, il a, est il Eh bah écoutez Quoi, pour l'instant, avec ce but, Mestre qualifie le Bayern de Munich et surtout élimine non, Manchester. Project Dream pour te répondre. Euh, Au-delà, au de la 45e, le fait que le gardien soit complètement dessus, on voit qu'il plonge vers le bon côté avant. Et je, je te rappelle que Nubel, je, je suis quasi certain qu'il a gardien arrêt penalty. Donc le fait que genre, la balle quasiment transperce sa main, c'est c'est la mi-temps, moi, Ali. C'est la mi-temps dans un, une première mi-temps qui aurait été complètement fermée euh, avec très peu d'occasion. Des, des, ah ouais, ouais. Un Guy Ferré et un Mestre qui ont été un peu tendus, qui ont du mal à, à se libérer. Mais euh, ce but euh, à la 46e sur pénalty bizarre bah donne l'avantage à Mestre et surtout hein, élimine le Manu et qualifie le Bayern. Ouais, alors pour Monaco, pas d'incidence, mais... Euh... Mais quand même, euh... quand même, quand même, quand même, moi, je... On, on a souvent parlé de la solidité de, de Guy Ferra sur, euh, sur sa défense. Mais, euh, mais, mais, là, mais là, le problème, c'est qu'offensivement, c'est encore un peu naïf. Un peu et, euh, et maintenant, il doit remonter le score. Et... Ah bah, bah, pour je répondre à, à Rinaldini, on posera la question à Idécoun tout à l'heure. Mais pour moi, euh, Nexa a gagné sa place de numéro 2, incontestable. Quoi qu'il arrive après ce match. Ouais, attention, les le... attention, les vannes Attention, sur les sur vannes Attention, le attention Mais le goal manu, il fait quoi Pardon Pardon Pardon Ben hein bah, Le, le goal manu il prend le goal manu il bouge pas bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah, un... qu qui... Attends il y a un problème là. Il y a un problème Waouh J'ai pas <rire> compris, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a plus de piles dans la manette ou. Euh, je sais pas. Wow. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas du tout ce qu'il fait. Sais... Ah, c'est pas la latence, parce que la latence, on aurait eu un mouvement après la frappe. Là, on n'a rien eu. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, on n'a rien eu. Je sais pas quelle heure il est au Brésil. Bah, il est tôt, il est tôt, je crois, il y a, il y a un petit 4 heures de décalage, mais... Ah ça oui, y donc est, il n'est pas à 3 fait. heures du matin non plus. Non, non, non, non, non. non. Bon bah Guy Fera là pour l'instant euh, qui s'est fait climatiser hein. euh, et puis du coup bah... Ah ouais je mais je que... pense à Kams aussi. Ouais. Ah bah la Kams je pense que... Parce que il... nous la deuxième place elle est assurée mais... Il doit pas l'aimer hein. Kams il doit pas l'aimer hein. Ah ouais Kams... Euh... Ah c'est... Oh là, là, là, ouais. là, là. Non non là l'engagement te donne une occasion mais derrière ton goal manu... Non mais le goal menu, au moins il bouge. Euh, ah oui. Euh, qu'il qu l'attrape, la, qu qu'il l'attrape pas ok mais... Mais, mais, mais, mais au moins il euh, ouais. quoi. Du coup, bah, comme vous le voyez à l'écran, le Bayern qui passe devant Manchester United. Et là, pour que Manchester ah United là soit là qualifié, là il là faut là là. que Guy Ferra marque deux buts et vienne égaliser. Alors c'est possible, hein. on n'est qu'à la 54e, on a vu beaucoup de buts, euh, surtout quand on était mené. Un long ballon. Et on voit que Nexa est troisième meilleur buteur à égalité avec Mestré, qui joue en ce moment et à égalité avec croxa En fait, ils sont 3 à 9. Donc en fait, ils sont 3 deuxième. Ouais, compliqué Ali d'analyser ce, ce match. Là, tirer, je, là, franchement, je suis sonné autant ouais. le 1-0 pas mérité avec le penalty. Il plonge du bon côté. On va dire que. Pff, ah il nous a mis chaos de poule. Et bout, là, là, et là, ouais, là, là, là, je suis je, je suis assis, Contrairement à toi, je suis pas debout, ah, bah, mais là, effectivement, ouais. Bah, euh... Là je m'assois, tu vois. Je bah... m'assois parce que <rire> euh, ouais. Ah euh... là il m'a, ouais, fait mal Ah non, euh, mais c'est un très gros genre, On l'a dit, hein. on l'a dit au départ, mais. Mais là, là, là il a. Voilà, là, il n'y a pas de différence hein, réellement de niveau, on parle d'un penalty bon bah un peu cadeau et puis euh, et puis le plonge du bon côté, elle rentre quand même. Et et ce gardien Manu, qui, qui il prend le gardien Manus pour ne pas bouger derrière. Là, je Ouais, ah, bah, je comprends plus rien. On posera je la question et Ben Yedder au deuxième, peut-être euh, ce serait bien qu'il marque rapidement là pour euh, pour revenir euh, au score. Waouh, je suis choqué. Mmh. Allez le corner, le corner qui va être… Euh... Allez, allez, on peut encore espérer, peut-être un petit être... nul, histoire de… Tirer, Chouameni, Chouameni, attention, ouais, même là, hein, je trouve qu'il est en retard. Hein. Ah ouais, c'est mou. Fin de frappe de Fofana, mou, après, y a pas il de, de frappe de Fofana, ouais, mais derrière, il n'y a, ouais, a pas ouais. d'appel aussi. Il hein. n'y ouais. a pas d'appel, c'est compliqué là, c'est compliqué ce que nous montre Guy on a été euh, euh, dur avec certains gens, on est aussi dur avec… Euh... Ouais. Avec Guy qui, qui fait partie de notre équipe, mais il nous montre un niveau qui, qui est étonnant. Ouais, dommage, c'est bien joué ça. Plus qu'étonnant, ouais. Il avait été bien mieux sur le match d'avant, là, euh, j'ai l'impression qu'il doute très vite. J'ai l'impression qu'il doute très vite. Ouais, ouais, après très bon dans le match d'avant, sans pour autant, sans bah, sans pour autant gagner. Hein, mais là, ouais. défensivement, c'est compliqué, là, ce qu'on voit. C'était son point fort. Benyeder, Benyeder par-dessus pour euh, Diata, Diata qui est pris, forcément, ils sont tellement grands. C'est le genre du Bayern. Heureusement, ah là là là là, là, là. c'est pas, hein. pas fini. Heureusement qu'on est qualifié et que ça ne joue pas sur ce match. Peut-être là, Crépin, le contrôle qu'est long, la fin de Allez, fois, allez, allez la double allez. droite. Il oh, n'en fais pas trop, Benyeder frappe fait trop. Allez, tire mon gars ouais Allez, vas-y mon gars voilà, Allez, mon tu guide. peux encore le faire, tu plus qu'un but à mettre. Réveille-toi, c'est bien Ouh. allez c'est bien, c'est bien. Allez, pour Manchester United et pour toi, va chercher oui. cet, euh, ce, au moins ce match nul. Ouais, ouais, mais faut, faut il faut qu'il tire plus tôt quand même, faut ah qu'il ouais, tente, hein. là, faut il qu il, tente, euh, il attend d'être vraiment dans la situation où il a 100% de chance de, de marquer pour que… Là Ah, bien joué, bien joué. Écoute, il, se, il, se, il marque, donc on ne peut rien dire. Encore un, encore un, je veux voir Oostribuch, on nous dit. Mais oui, on veut voir Cap, <rire> on veut voir Allez, des changements. Parce que là, forcément, Mestri sait qu'il est à... il n'a plus qu'un but d'avance et s'il prend un but, ils sont éliminés. En tout cas, euh, on pourra dire ce qu'on veut, mais Guy Ferra, il sait ménager le suspense. Hein. Ah, ça <rire> Il sait ménager le suspense. Pas convaincu par le jeu aérien, Copita surtout face au Bayern, avec que des joueurs grands. Quoi. Ils sont ouais, tous, ouais. Euh... Ils sont tous très grands, très forts, très costauds. Et on voit qu'il fait jouer Ben Yedder en milieu offensif. Allez. Ouais, moi j'ai confiance. S'il égalise je sais qu'il saura garder ouais. le score. Il a vraiment pas eu de chance sur le penalty. Attends. Ah mais attends, c'est parce que tout à l'heure c'était sur un angle, hein, un peu comme ouais, ça. Ouais. Et là, cette fois, il a bien défendu. Et puis, il y, y a le mystère du gardien Manu que, que ouais, envie de vois. Il, ouais, ouais, il faudra qu'on résolve Allez. ça. Ah non, non, non. Aïe, aïe, aïe, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une, une occasion plus directe là. Allez, Golovin, Golovin qui vient presser Il faut surtout pas prendre de but. Surtout pas prendre de but. Allez mon guide, à 20 minutes. Allez mon gars. Ah, Mestre qui est très très concentré forcément. Ah Mestre là, ah, là il a un but. Là il a un but de sa qualif là. Ouais. Il a un but, but de sauver sa saison. Hein. Et on sait que ça peut jouer à la dernière seconde. Ça peut climatiser. Il peut climatiser tout le monde. Attention, attention, attention. parce que là il y a peut-être du monde. C'est parti Golovin. Golovin, Golovin, fait la Oh Davis, quel retour Quel retour et quelle faute utile. Parce que là il y avait un 3 contre 2. Mais il aurait dû la donner avant. Ah, c'est bien couvert ça, encore oh, une fois. Dur, Davis qui dur, va très dur, très vite. Dur. Allez, Ruben Aguilar. Pour Jelson. Ruben Aguilar pour Jelson. Allez. Jelson, la fin de frappe. Jelson qu'on a peu vu oui. hein. Allez, mon Gelson. Oh, mais fais oh oui, quelque chose de oh oh, C'est le hasard là, on joue sur le hasard. Avance, avance, mais il a double contact, Jelson. Et il a, il a pas il a, il a centre fort, oui. il, a, il a plein, mais... plein, plein d'armes. Mais il est skillé, Jelson. Attends, je vais voir tes stats tout de suite. Non, non, il est skillé, c'est certain. Et il a du skill, mon gars Allez, c'est pas fini, Ali. En tout cas, c'était une ouais. très bonne opportunité, même si ça n'a pas... Ouais, il n'a pas de contact, mais quand même... Ça a pas donné d'occasion réelle. Et là... Euh... Forcément, Mestre qui, qui joue la montre, mais c'est dangereux. Il n'a qu'un but d'avance. Comment, comment vous jouez ouais, ça voilà. Là, là, là je, je peux vous assurer oh, quand même que Mestre est contre très, très, très stressé. Il oh, est hein. mes stressé Il est très mes command, command, le double contact. Attention. Qui n'est pas pris face à Maripane, qui a été très bon. Maripane, super Maripane, qui aura allez. été. Allez un petit but, un ah, petit but. Maripán, qui aura été très, très bon, le Chilien. Allez un non, petit ouais. but. Il en faut qu'un. Nouveau changement. On, peut... ah, on va écarter complètement. Coman sur un côté pour gagner du temps. On va écarter. Non, Sané, on l'écarte pas. On descend un peu tout le monde d'un cran. À chaque contre, ça va trembler. Hein. À chaque contre, ça va trembler. Il prend son temps. Il a raison. Il met des défensifs sur Davis pour euh, garder à assise à 4. Il doit avoir un défensif sur Kimich également. Et le corner le corner qui va être joué allez allez Et attention parce que là encore allez, coup, il, y a, il y a de la taille hein. il y a de la taille sidi qui est rentré attention parce qu'il va sur corner c'est très dangereux oui, le attention. Vendoski, il a été pris Ouf. heureusement nubel est passé devant Et comment il va la jouer allez, loin devant loin devant allez, allez. oh c'est attention oh, attention oh, attention oh, il oh, dommage il va jouer gardien il, hum. il a pas de chance ah bah ben là il reste euh, il reste du temps donc euh, il peut peut-être pas se permettre de gagner du temps et on la récupère. Allez, allez, allez. c'est là, c'est maintenant. Viens mettre une petite clim. Viens mettre un petit coup de froid là-dedans. Ouais, Mestre fait, fait pas, pas non plus de match de sa vie bain. mal joué, ah, Coman, attention. Kixley Coman qui va se présenter face à Nubel. Kixley Coman 48 de Bell qui est sorti. Oh, il n'y a pas de penalty. Il n'y a pas faute. Oh non. <rire> oh là là, quelle sortie de Nubel. Quel qui... match. Il n'y a match. absolument pas fait faute, bien sûr. Il n'y a pas faute du tout. T'as tout à fait le droit de rentrer dans ton dans ton adversaire sans faire exprès. C'est normal. Bah oui. C'est tout à fait normal. Il y a joué, dit Monsieur l'arbitre. Ah, Virile, mais correct. L'arbitre. Et là il, est... va, il est... là, il va gagner son temps. L'arbitre, il... il... regardait sa montre. regardait le temps sur sa montre. Il a pas vu l'action Ah, il a le mestré, bah, Ah, là, là, ça va risque. être impossible. Ah, de... Impossible de récupérer le ballon. Impossible de récupérer le ballon. Il reste 3 minutes. Ou alors attention là... à l'erreur. Hein. Attention à l'erreur. Hein. Attention à l'erreur. Mets-toi en ultra off. Va presser. Voilà, oh il y a du rouge et blanc. 93e, il y a le temps encore de la récupérer. Vas-y, va au bout. Ah, il va la donner là. Ouais, là. c'est bon. Il va partir. Allez. Ah, le 1-2, c'est parti. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. fini ah, fini, ça, fini, ça a été bien fini. joué, maître Cora Fait un très beau match. Cora mérité de qualifier son équipe. On est malheureux pour les joueurs de Manchester fini. United, mais malheureusement. C'est ainsi que la compétition se joue. Et donc oui, Manchester United a est éliminé à l'issue de... Éliminé, Man de... Restez aïe. bien avec nous, on va essayer d'avoir euh, nos, nos joueurs et nos, notre coach de Monaco pour essayer de débriefer euh, ces, ces, trois, ces six matchs. Pardon. Ces six matchs. Hein. Donc ouais, malheureusement, Manchester est éliminé. Euh, Guy Ferra, qu'aurait été... Bizarre dans ce match, qu'on aura soufflé le chaud et le froid, ouais, ouais. avec un but chelou, avec un goal manu, show, ouais. étonnant, on, on verra, on verra, mais en tout cas, euh... ouais, il oh, mais mais même ce, ce pénalty, pénalty va euh, du bon ouais, côté, hein. ouais, il mérite d'arrêter ce pénalty, hein. Donc euh... ouais ouais il a raison Kobe, hein. il dit hein, Mestré a fait ce que Kams n'a pas su faire, il n'y a pas de honte à jouer la montre, il y a aucune Absolument honte à jouer ouais, à la euh, hyper d'accord avec toi Kobe, on n'est pas, pas sur un match euh, d'événement MyClub voilà. ou Dream Team. Bon, pour il y a là, la honte est... de jouer la, la montre quand tu joues à MyClub euh, et qu'il n'y a rien à gagner. Bah, ouais, t'es en div 6, euh, tu 3. joues la montre euh, alors qu'à la, la 60 e minute, oui, mais... mais là tu joues de la compète. Allez, même à partir de div 1 et les matchs, euh, les matchs importants pour le classement. Dans les 4-5 dernières minutes, tu fais tourner mon gars. Hein. Je t'y encourage. Ah et ben messieurs, on va donc euh, retrouver cette équipe bavaroise euh, qui a été à la peine quand même. Euh... Allez, attention parce que parce qu'ils peuvent avoir un petit renouveau euh, avec ce truc-là mentalement, ça peut. Et bah, puis on rappelle que ça, ça peut, peut les relancer. relancer. C'est deux matchs gagnés. Hein. Donc euh, à chaque fois que vous avez jugé un des trois joueurs moins bons que les autres, et il suffit qu'il joue un dernier, il jouera peut-être jamais, et il n'y aura peut-être pas besoin de. Ouais. Il y aura peut-être pas là, besoin. Là, il de... y a ouais. Il n'y aura peut-être pas besoin de, du troisième joueur. Hein.